Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en Rolib, 31 e épisode de la saison, je suis ravi de vous retrouver, j'ai un petit sourire, je suis très heureux, hein, franchement ça fait quelques temps que je vous avais pas vu un petit peu comme ça la semaine dernière, c'était avec Bouska, on avait pu avoir Kalash, l'artiste qui était venu nous parler de son projet, mais back to classique un petit peu pour ce 31e épisode. J'en profite pour vous parler un petit peu de l'avenir. On est en live, donc ça fait plaisir. La, la tablette est ici, je vous vois dans le chat et content de pouvoir vous, vous avoir ici. Alors, la semaine prochaine, j'aurai l'honneur de recevoir quelqu'un que vous avez demandé plusieurs fois et ça me fait plaisir. Je recevrai le frérot Glutoni, après sa tournée aux US, il viendra nous parler un petit peu de sa carrière, de son avis sur des choses, et un petit peu de la forme qu'il a pu avoir en ce moment, donc ça fait plaisir. La semaine d'après, alors lui c'est l'épisode qu'on m'a le plus demandé, qu'on m'a le plus demandé, et le pire c'est que j'ai répondu à la question plusieurs fois, mais on me l'a quand même plein de fois demandé, donc je vais le dire. Une bonne fois pour toutes, je l'espère. Mais bon, je ne me fais pas trop d'illusions. Je reçois Péfut le 7 juin. Voilà, Péfut le 7 juin, ça fait plaisir. Comme ça, vous, vous le notez, là, les péfutistes, vous le notez, c'est le 7 juin. Et je compte sur vous le 7 juin pour répondre présent. Mais bon, ça, je n'en doute pas. Le 14 juin, j'aurai le plaisir d'avoir Cyprien. Et euh, ensuite, le 21 et le 28, on clôturera la saison gentiment. On est dans les 4-5 derniers épisodes, à peu près. Euh, ouais, 5-6, là, je dirais. On va finir euh, la saison autour de 36-37. Ce qui sera quand même pas mal. Mais vous savez quoi, j'essaierai pour le 28 de vous faire genre une infographie histoire de résumer un petit peu toutes les personnes qui sont passées cette saison et faire un petit peu une sorte de bilan comme ça. Donc euh, voilà, euh, j'ai répondu à vos questions, euh, let's go, tout ça. Alors, voilà Vous êtes content ça fait plaisir, c'est super cool. En attendant, j'ai un invité aujourd'hui qui a accepté de venir en léger, comme ça a été tranquille, il m'a dit c'est un honneur carrément et ça fait plaisir d'avoir <rire> quelqu'un qui est content d'être là. Je suis aujourd'hui avec le frérot, Maxime Biagi. Bonjour monsieur, comment vas-tu Bonjour Zaku, je suis très content, très content d'être là. Tranquille Ouais, ouais, de fou, de fou. La forme Ouais, nickel et toi Ouais, ça va super ça super j'enchaîne des longues journées à, dire, à Roland Garros pas en ce moment ouais. Ouais, on est à Roland Garros ces derniers jours avec Prime vidéo ça se passe très bien mais c'est long donc du coup tu vois quand j'ai fait la journée à Roland Garros c'est que j'arrive le soir dans un camp libre j'avoue que c'est un petit peu prenant mais bon ça fait partie du métier et on reste quand même chanceux donc il y a pas de souci à ça est-ce que t'as passé un bon week-end mon Maxou j'ai passé un bon week-end un peu stressant euh, parce que il euh, y avait l'émission tu sais euh, hier on faisait une émission sur ma chaîne et du coup bah avec Joyka avec Joyka donc euh, qui était assez lourde euh, avec des mécanismes un peu nouveaux parce qu'on était euh, tu sais, en extérieur pour la première partie. Du coup, euh, un peu stressant parce que tu sais jamais euh, les imprévus, euh, tu peux pas les gérer quoi. La connexion, le son, etc. Ah exactement, et t'es dans la rue donc euh, tu sais pas s'il y a des gens qui vont venir à tout. Donc en fait, euh, voilà, un peu stressant mais en vrai euh, sinon euh, carré. Ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé, on est très content. Il n'y a pas eu de problème ou juste un tout petit peu, c'était ok Franchement, rien de temps, euh, je touche du bois, on a eu aucun souci, euh, ça s'est trop bien passé donc... Euh... Donc euh, je suis trop trop content. Une régie au poil. Une régie au poil. Un invité au poil. Carré. Ça fait plaisir. Et pourquoi est-ce que, et je vais même le dire dès le début, pourquoi est-ce que quand je t'ai invité, ça a créé des émules et notamment chez des gens, notamment par exemple, ah exemple oui, Joël Ponevat, je, je vois Joël très bien l'individu dont vous parlez. Qui, qui m'a demandé euh, qu'est-ce que ça faisait que tu étais le streamer le plus moche. Mais c'est méchant Écoute, j'ai envie de te dire, Zach, euh, puisque tu me lances là-dessus, je suis dégoûté hein, de devoir en parler. Euh, Joël a quand même quelque chose avec mon physique. Alors je me demande s'il n'y a pas un espèce de, de, de truc refoulé, de ouais. quelque chose d'un peu de caché qu'il essaye de, de réprimer en lui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois voilà, qu'il parle de moi, c'est pour parler de mon physique. Alors, bizarre. Franchement, je pense que tu tiens un truc. C'est bizarre. C'est vrai que Joël, de temps en temps, euh, moi je tiens à rappeler, Joël, c'est quand même l'homme qui a sorti euh, son sexe dans la piscine de euh, la voilà, Voilà. Euh... Euh, Oh, bon, je voulais pas en parler, mais puisque tu reviens dessus, il a oublié euh, sa carte de crédit euh, sur le distributeur de Webedia au quatrième étage. Ouh. Je lui ai dit. Il m'a dit, ma fleur, tu fais ce que tu veux, tu t'achètes ce que tu veux, régale-toi et tout avec ta, avec ma carte. Incroyable, ça. Histoire vraie. Et eh ben ça fait plaisir. Bizarre quand même, tu vois. C'est vrai que c'est. C'est un chelou. peu chelou, mais bon voilà. Non, ouais, ouais. Je, Joël donner des sous à autrui. Euh... Eh, c'est très très rare. Donc je comprends pas. Euh, je comprends pas trop le jeu. Écoute, euh, chacun comprendra ce qu'il voudra. Prendre quelques minutes pour se mettre un peu sur les côtes de Joël, ça fait super plaisir. On va pouvoir commencer gentiment. Alors, ans Libre, comme d'habitude, grand classique. Je vais te demander, pour démarrer, qui es-tu Parce qu'on a envie d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire Monsieur, nous t'écoutons. Ouf Qui je suis Ça, c'est très large comme question, très compliqué. Je m'appelle Maxime Biaggi. Je suis streamer. C'est dur de me qualifier parce que je fais un peu du YouTube, du stream. On va dire créateur de contenu. Allez. Quel âge as-tu j'ai 24 ans, 25 cette année, et mon parcours scolaire, euh, j'ai vécu encore toute ma vie. Donc j'ai fait un bac euh, ES, et ensuite j'ai fait une prépa Sciences Po et un master en journalisme. Son propre. Scolaire. Et donc euh, rien à voir avec ce que je fais maintenant, donc ça a servi à rien. Je me demande mais si euh, t'es pas le premier streamer ou peut-être l'un des qui a vécu en Corse toute sa vie. Euh, je n'ai pas d'autres exemples ici. Désolé si j'en oublie un, mais oui, je pense que. Tu T'étais dans quelle ville euh, J'étais à Bastia. Je suis parti de Bastia à 21. 21. Bon, j'y retourne tout le temps, toute ma famille est là-bas depuis toujours, donc, euh, donc j'y retourne tout le temps, mais ouais, euh, du coup, euh, acclimatation à Paris à partir de 21 ans à peu près. C'est doux la vie en Corse C'est très très doux, c'est très très doux, ça me manque, en fait c'est très très dur de, de s'en détacher, euh, parce que euh, tu sais, quand tu es en Corse, euh, c'est un rythme de vie très différent, c'est une culture aussi assez différente, très famille... Euh, même les amis, tu vois, c'est tout le temps, on est tout le temps, tous ensemble et tout. D'accord. Et c'est vrai qu'à Paris, tu as plus de distance et c'est aussi la ville qui veut ça et le train de vie, quoi, qui veut ça. Donc ouais, un peu, un peu différent l'acclimatation, mais, euh, mais bon, ça va, j'ai réussi. Mais il faut toujours que je garde cette attache, tu vois, ça oh. c'est important. Quand je suis passé en Corse, j'ai remarqué un petit peu ça. Déjà, c'est magnifique ouais. et c'est super sympa. Mais c'est vrai que la mentale euh, corse, elle est vraiment plus, euh, genre je dirais, méditerranéenne, entre guillemets. Bah, j'ai un exemple à te donner qui... Euh, Peut-être va parler à certains et pas à d'autres, mais moi, tu vois, par exemple, ma mère, il n'y a pas un jour où je ne l'appelle pas deux fois, deux fois dans la journée. Euh, pareil pour mon père, pareil pour ma grand-mère, tu vois, tout le temps. Et euh, c'est quelque chose que je pensais que tout le monde faisait. Et puis, c'est en arrivant à Paris que je me suis rendu compte que ce n'est pas trop comme ça ailleurs, tu vois. Et ce côté-là, tu vois, même aux cousins, avec les cousins, les machins et tout, euh, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Et du coup, c'est assez bizarre, tu vois, de vivre un peu loin et tout. Mais bon, en même temps, tu vois, c'est très cool aussi d'être là, tu vois. Sans, sans être ici, je ne pourrais pas faire ce que je fais là. Tu vois. Effectivement, tu as raison. Tout, voilà. tout se passe à Paris, heureusement ou malheureusement peut-être. Hein, pour certains, euh, ça dépendra. Ah euh, Il ouais, y a quelques trucs. <rire> chacun voit mois midi, ça part bien entendu. La question étant, parce que là, tu m'as décrit quand même un parcours scolaire très sérieux. Tu étais comme, euh, comme type d'élève un peu au collège, connard, au lycée. Le connard, ça. mec. Genre Vraiment, je j'étais pas euh, chiant. Je n'étais pas le, le gars qui faisait chier les autres élèves. Par contre, je, je bavardais tout le temps. Euh, jamais, j'arrivais pas à me concentrer en cours. Genre vraiment... Euh, le gars qui n'arrive pas à tenir tu vois l'attention et tout. Donc, un peu chiant, tu vois. Euh, chiant pour les autres qui voulaient bosser, tu vois. Même si je ne les faisais pas chier indirectement, un peu. Bien sûr. Toujours un connard qui parle à côté, tu vois. Euh, mais du coup, euh, bon, euh, seconde, j'ai fait un peu de la merde parce que euh, du coup, euh, tu sais, un peu le lycée, la, la, la liberté et tout. Il y a toujours un choc thermique. Choc thermique de fou, mec. Tu pars du collège où tu es très comme ça. Tu arrives au lycée, on te dit, mec... Bah si t'as une heure de creux, tu peux te casser. T'as pas fou. besoin d'aller au... en permanence. Mais je m'en rappelle. Bah, mais pour moi, c'était la folie, ça. Vraiment, le... il y a deux chocs thermiques pendant les cours. C'est exact... eh, vraiment, le choc thermique collège-lycée, ah, mais surtout ouais. lycée-fac. Lycée-fac, c'est encore pire. Mais collège-lycée. Mais mec, la première fois où je sortais du lycée où j'avais le droit de sortir, j'étais dans le prison de j'étais en mode. Mais vraiment, je peux. Là, je peux sortir du lycée. Et on me dit rien. On me dit rien, genre, c'est une dinguerie. Du coup, forcément, j'ai pris la confiance, tu vois. Et j'ai rien foutu de ma scolarité. Euh... Euh, j'ai pas été pris en S. Euh. Et du coup, euh, mes parents, ils avaient trop la haine. Ils m'ont dit bah, tu vas aller dans un lycée privé et tu vas bosser de fou. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un bac ES. Et là-bas, du coup, euh, forcément, ça m'a appris euh, ben, la discipline parce que tous les samedis matins, dès la première, c'était bac blanc pendant 4 heures, frère. Tous les samedis matins Tous matin. les samedis matins, gros. Euh, et c'était chaque fois des épreuves différentes, genre. Et ce samedi, c'est 4 heures de philo. bonne chance, tu vois. Et du coup, forcément, bah, tout le monde a le bac. Mention bien, tu vois. Il n'y a pas de. Tout le monde a le bac, c'est obligé. C est, c est, je me permets en quel... C'est vraiment une terminale de chien. Hein. Mec, mec, c'est... <rire> oh, c'est vraiment un enfer. Fou. Attends, mais là, tu dis terminale. Mais en première, mec, déjà en première, tous les samedis, c'était ça. C'était des épreuves de français. des Non, c'était chaud. T'as passé deux ans d'épreuves tous les samedis matin, les samedis, euh, variées les samedis. selon les matières et tout. Et ce qui est fou, c'est que vu que tous les gars qui avait fait de la merde en seconde se retrouvait dans ce lycée. Il y avait un nam amassie de de de trouduc, tu vois, <rire> de gars qui ne rien de base, tu vois. Et on dit du coup on était ensemble et c'est littéralement les deux meilleures années je pense de ma scolarité parce qu'au final on était tous ensemble et euh... On était dans le même bateau, dans la même merde, tu vois. Et au final, ça s'est bien passé après. Et du coup, bah, ça, ça a débouché sur, sur ça. quoi. Non, mais ce petit redressement... de. de... Ah, il a été bénéfique. Hein. Bon, ça a bien marché. Tu me dis ah. derrière, après pas Sciences Po, c'est que ça a quand même donné quelque chose de... Ouais, mais bon, après, je, je suis pas allé à Sciences Po parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop, tu vois. Et okay. à la place de ça, je me suis orienté vers un... un cursus double. Je sais pas comment on dit, il y a un mot pour ça. Un ah, double cursus plus. Un double cursus, ouais. <rire> c'est juste que j'ai inversé les mots, je me prends pour Bruce Granek. Euh, j'ai fait... <rire> Oh la ah, J'ai fait un double suscure. Euh, J'y suis allé à Londres pour, faire, pour apprendre anglais en fait. Et en parallèle, j'ai fait ma, ma mon école de journalisme en fait, tu vois, par correspondance. Et, euh, et ça a débouché sur après euh, Webedia quoi. Propre. Ah oui, parce que du coup Webedia, j'étais rédacteur quoi. Ah. Et d'où le journalisme Parce que j'avais pas précisé ça, ouais. Ah c'est bien, c'est bien, c'est ouais. bien. La question étant, moi juste parce que je connais pas du tout. En prépa sciences po, on fait quoi concrètement C'est des maths, des trucs comme ça Beaucoup de géopolitique, euh, tu vois, questions contemporaines, des trucs comme ça, tu vois. Et euh, en vrai, euh, c'était un peu trop euh, politisé pour moi, okay. euh, dans le sens où, euh, en fait, moi j'ai toujours eu à cœur de vouloir continuer ce que je faisais, donc c'est-à-dire l'acting, c'était mon, mon but premier. Et en fait, euh, je cherchais un cursus où j'allais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que j'allais pas faire euh, une école de ciné ou ouais. quoi. Ou derrière, bah si ça marche pas pour toi, t'as rien derrière. Ouais, t'es intermittent de du spectacle et je cherche et un rôle. Galais, ici et alors, ah, c'est ça. Et tu dois être à Disney déguisé en Mickey pour faire tes heures, tu vois. Et euh, je respecte beaucoup les gens qui font ça, mais moi, je, je, j'avais pas les couilles en fait. Concrètement, je n'avais pas les couilles de le faire, donc gros respect à ceux qui l'ont. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, je vais me backup avec un autre euh, cursus à côté. Et je me disais que le journalisme, tu avais quand même ce rapport euh, euh, au, à la radio. Moi, c'est la radio un peu qui me plaisait aussi, tu vois, la radio, la cam. Je me suis dit, pourquoi pas euh, réussir à, à faire des ponts comme ça, tu vois. Stylé. Ouais. Et école de journalisme comme ça, parce que tu nous dis par correspondance, ça va, c'était pas trop chiant ouais. à suivre, c'était ok. Genre, t'arrivais quand même à, à choper le truc, tu sais ce qu'ils voulaient te, te Ouais, c'est ça. En fait, grâce à la prépa Sciences Po, je suis rentré direct. Euh, je ne sais plus comment c'était passé, je crois que je suis rentré direct en deuxième année. Je ne sais même plus ce que j'ai fait, c'était un truc bizarre. Je crois que je suis rentré en deuxième année, euh, par correspondance, j'ai fait la première année par correspondance euh, à, euh, en Corse. Et ensuite, je suis parti donc, à Londres euh, faire la deuxième année. L'anglais, ce que trois, tu disais Qui, qui, qui représentait la troisième année, la licence. Et après, je suis allé à Paris pour le master. Tu vois donc, okay. c'est seulement à ce moment-là que je suis arrivé à Paris. Donc, tu vois, je suis arrivé à Paris, euh, j'étais déjà, déjà en, en M1, tu vois, je suis arrivé très, très tard. Ah, mais c'est pas donc, plus euh, mal. Hein non, c'est n'est pas plus mal, mais c'est vrai que... Heureusement qu'il y a eu cette étape à Londres qui m'a permis d'être dans le grand bain. Mais euh, ouais, c'est assez différent, tu vois. Puis d'habiter seul dans un lieu où tu peux commander à toute heure de la journée, tu as des McDo. Moi, je n'avais jamais goûté des McDo, par exemple. Tu vois, c'est con, mais genre euh, le McDo, j'ai découvert ça, genre, je sais pas, à 22 ans, tu vois. Ouais. Euh, bon, j'ai rien raté. J'avais dit, on veut commencer pour être tu ne sais <rire> mais, mais tu vois, ouais, je découvrais tout un autre monde qui n'est pas forcément mieux, mais qui est différent, tu vois. Et euh, forcément, il faut s'adapter, tu vois. Bien sûr. Mais, euh, mais bon. La vie londonienne, ça dit quoi? C'est cher. <rire> Très cher. C'est trop cher, mais euh, c'était incroyable. Euh, trop, trop enrichissant. C'est une ville de fou. Euh, J'avais jamais vu Paris, donc maintenant je compare Londres et Paris et je me dis Londres, ça bouge tellement tout le temps. Oui. Mec, genre lundi soir, mardi soir, on s'en fout. En fait, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps quelque chose à faire. Euh, c'est incroyable, à part le fait que le passe Navigo est à 300 balles. Mais à part ça, c'est incroyable. <rire> tu vois. Donc tu peux pas vivre là-bas sauf si t'es euh, Kenny West, mais en vrai, c'est incroyable. Eh ben écoute, moi, je voulais le petit témoignage pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être voués à des moments. C'est intéressant parce que de temps en temps, dans les Accords Libres Libre ou alors dans d'autres émissions, on parle de ville, tu vois. Ouais. Et, et de temps en temps, après, il y a des mecs qui m'envoient des messages. Ouais, je suis en ville, euh, dans cette ville, du coup, en écoutant vos témoignages, ce que vous aviez à dire à ce ah propos. Ouais. Et oh, c'était plutôt vrai, voilà, oh, c'était plutôt faux. Des trucs si vous vrai. avez la chance bah, d'aller, d'avoir les moyens de, de vivre à Londres, euh, franchement, je, je le recommande à tout le monde. C'est incroyable, pour un petit temps. Si en plus, vous pouvez trouver genre, un job là-bas et apprendre la langue, c'est pour moi, c'est une expérience euh, énorme. Repoussez pas le moment de le faire parce que justement, il y a un moment dans ta vie où tu peux le faire. Il y a des moments où tu peux plus. Genre, si on te demande de partir un an à Londres, mais un an, bah, c'est mort, tu vois. Mmh. Tu n'as plus, plus le temps. Non, mort. Donc, euh, profitez que si vous avez les moyens de le faire, de, quand vous avez le temps de le faire, parce que c'est incroyable. En faisant des petites recherches sur toi, il y a un truc que j'ai pu euh, remarquer c'est que tu étais apparu de nombreuses fois au théâtre, puis un peu à la télé, au cinéma, tout ça entre 2010 et 2018. Je suis tombé vraiment sur une sorte de petit site <rire> où il y a ta tête et tout ce qu'il a fait. Et je me suis dit, mais attends. Ouais. Le mec a déjà fait une tonne de choses alors que, comme tu nous l'as dit, tu étais essentiellement encore tout mmh. ça, machin. T'as eu une petite vie d'acteur, parle-nous un petit peu de tout ça. Bah, comme je te dis, euh, euh, en fait, moi, tout est prétexte à, euh, à ça. C'est parce que c'est ce ma passion en première, en fait. Donc, euh, même là où je fais du streaming et du YouTube, euh, moi, à terme, ce que je veux faire, c'est du cinéma, tu vois, euh, vraiment. Genre, euh, et à chaque fois, j'essaie de trouver des ponts pour y retourner. Mais oui, effectivement, j'ai fait du théâtre donc, depuis tout petit. J'ai dû faire, je ne sais pas, neuf ans, je ne sais pas. J'ai fait beaucoup de théâtre et beaucoup d'impro et tout. Et euh, parce que j'avais envie justement de, de faire ça Donc au départ du théâtre, mais c'était pour après apprendre les bases et, et faire euh, du cinéma. Alors ce que j'appelle cinéma, il faut prendre entre gros guillemets, c'est euh, la production audiovisuelle. C'est-à-dire que ça peut être des, des séries sur une télé locale. Mais en tout cas, c'était ça. C'est ouais. ça qui m'intéressait. Donc ouais, j'ai commencé comme ça. Beaucoup de tournages en Corse. Euh, c'est une terre où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de tournages. Parce que grâce au paysage, les mecs, ils viennent, ils aiment bien Parce que le paysage, parce qu'on a une région qui, qui subventionne pas mal la création artistique. Et oh. euh, du coup, c'est assez cool. Donc, euh, j'ai eu la chance de rencontrer un, deux copains à moi, Baptiste et Jacques-Antoine, qui euh, tous deux euh, commençaient à écrire des séries. Donc, j'ai fait une grosse série avec France 3 Corse. Tu vois, France 3 est dans toutes les régions. Euh, puis, qui a abouti sur après un espèce de long métrage. Donc, on a eu la chance de faire euh, plusieurs choses. Et puis après, des petits castings à droite, à gauche. Parce que oui, effectivement, c'est... C'est ce qui me plaît, moi, tu vois, donc euh, c'est ce que je voulais faire de, de base. Et le long métrage, j'ai vu, il est sorti il y a quelques années, il y a 4 ans, c'est ça Ouais, un peu en 2018, ah, ça, ça date, ça date, ouais, ça date. Ouais. Il est sorti en salle et tout, dans toute la France ou Non, non, genre non, non, non, non, non. c'était confidentiel. En fait, c'était surtout en Corse, tu vois. Euh, souvent, dans le, pro le problème des, des courts métrages, c'est au-delà du budget, après, c'est le distributeur, tu vois. Ouais. Du temps, le, quand, quand les films sont dans toute la France et que c'est déjà des énormes films en réalité, c'est 1% de ce qui sort. Euh, le reste du temps, c'est euh, dans les festivals, dans les, euh, dans les petites régions, etc. Distribuer des fois peut-être un petit peu sur internet. Voilà, exactement. exactement. Okay. Il ouais, y a plein de manières de le défendre, surtout maintenant avec les plateformes de SVOD où c'est encore plus simple. Tu vois. Tu peux... Mais à l'époque, là, déjà il y a 4 ans, mine de rien, ça, on dirait que c'était il n'y a pas longtemps. C'était pas autant développé. Tu vois, les plateformes mmh. des VOD bon, t'avais Netflix et bonne chance, il n'y avait aucune création française. Et pour le reste, bah... que oh, maintenant, on a Salto, quoi. Bah voilà, <rire> Salto, Salto, euh, voilà, En vrai, en dehors de la vanne, ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, j'ai le sentiment, des fois, et peut-être que c'est le cas, mais qu'il y a des films ou des séries qui vont direct à la VOD, tu vois, genre qu'ils sont même plus diffusés, ah bah ouais. genre euh, comme ça, tu vois. Bah les gars, en fait, les gars se font plus chier. C'est un peu dommage, parce que pour moi, l'expérience le... de... Du cinéma elle est, elle est exceptionnelle mais c'est vrai que maintenant euh, la plupart du temps les distributeurs se font plus chier. ils vont aller euh, sur netflix ils vont payer euh, sûrement moins cher j'en sais rien ils vont faire six fois plus d'audience puisque euh, tu es là si ton film marche sur netflix ça a été propulsé mais euh, de manière nucléaire tu vois alors que ben tu fais tu fais un film en salle tu fais un million d'entrées es super content sur netflix tu dépasses largement ces chiffres là je pense tu vois Bon, c'est la vérité, après pas tout le monde peut, peut se prétendre tu vois, Arriver sur Netflix Et puis je pense que nous on voit ce qui sort sur Netflix En gros plan, je pense qu'il y a beaucoup de films Qui passent à la trappe, oui. qu'on voit même pas Et qui qu sont oui, là, oui. tu vois Donc c'est à double tranchant, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus De gens qui, ouais, qui se dirigent vraiment Directement sur les VOD, hein. ils sont plus chiers. Non, moi, je trouve, ça, ah. je trouve ça vraiment intéressant le fait d'avoir déjà justement tourné dans tout ça et avoir vécu euh, des conditions de tournage en réel, tu vois. Ouais. C'est-à-dire euh, euh, les budgets, les plans, les coupes, les scènes les metteurs en scène, tout ça. Ouais, c'est un monde vraiment à part et que je kiffe trop. Et je suis content de retourner un peu à ça, tu vois, avec la vidéo de Cyprien, même si c'est pas grand-chose. Là aussi, avec euh, euh, euh, Jufou, tu sais, on a fait, euh, il a fait un court-métrage ouais. euh, récemment, qui euh, je crois, qu il y a l'avant-première, c'est le 31. J'espère que je dis pas un truc de fou et, euh, et du coup je joue dedans bon, j'ai un petit rôle aussi oh, mais cool. vois, je suis content de retourner euh, là-dessus tu vois parce que c'est ce qui me ce qui me fait kiffer tu vois. Excellent. Ouais, je suis content. Ouais. Et eh ben, et vous découvrez un nouveau Maxime autre que ca <rire> que Cacaproute, hein. il y a aussi un petit peu d'activité <rire> dès que j'ai le démon hein, tu parles de Kaka Prout, j'ai le démon parce que j'en parlais tout à l'heure à Domingo, dès que je fais un raid chez quelqu'un, tout le monde se fait et je suis en mode s'il vous plaît les gars. Genre vous savez qu'après c'est moi qui passe pour un con, genre juste <rire> genre la dernière fois, j'ai raid Maglage pendant 5 minutes avant le raid, je dis s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste dire salut Passe un bon live et genre, juste vous fermez vos gueules, tu vois. Et ça se passe, mais que des proutes, mec, je suis en mode. <rire> <rire> J'ai envie de m'excuser, près Bah tu vois. ouais, bah ouais. C'est terrible. Parce que ça détend un petit peu sur toi. Et c'est encore une fois, tu vois, le, le classique de tu peux pas maîtriser les gens, tu vois. Bah ouais, mais après, on dit que les, les, les, les, les viewers sont à l'image des streamers. Donc c'est un peu my bad. Donc faut que je, faut que je règle ça. C'est que vrai, c'est vrai, vrai. Bah là, là, là, là, tu les as lancés, hein, ces Proutland, là. Hein, ils sont ah, contents. Ils vont faire hein. foutre. Bande <rire> de cons. Alors, je suis content que tu nous aies parlé un petit peu de, de ce côté un petit peu théâtre et thé, cinéma. Genre, j'aurais aimé que tu nous parles, peut-être pour ceux que ça intéresse. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça peut intéresser. Pour ça fait un petit peu quelle formation Et ensuite j'ai une multitude de petites questions. T'as fait quoi par exemple comme spectacle Est-ce que t'as pu déjà produ produire des choses avec des personnes déjà un petit peu connues Tu as tourner à côté, ouais. des trucs à comme ça euh, Comment ça se passait Et après derrière t'inquiète, je vais pas besoin de toutes les retenir, je te okay. Okay. Genre par exemple l'organisation d'un tournage, les difficultés d'une prestation sur scène, des anecdotes, si t'en as une, tu vois Est -ce Bien sûr. Est-ce que tu voyais, est-ce que tu voyais peut-être faire carrière dans ça tu vois. Je me voyais clairement faire carrière dans ça pour commencer là-dessus euh, et j'ai eu très vite la désillusion de comprendre que c'était très compliqué. C'est très jeune, j'ai eu des étoiles dans les yeux avec euh, un agent de Paris qui est venu me repérer en me disant ah, tu fais ci, tu fais ça et tout. Euh, J'avais eu ma plus grosse désillusion, ça a été quand même... Euh, Alors pour le chat ça va être un film de merde, euh, pour moi aussi, hein, je vous rassure, mais euh, quand tu es dans une carrière d'acteur, c'est énorme. Euh, la, la visibilité que ça offre. C'était pour la vérité, si je mens, ils avaient fait un espèce de préquel okay. euh, où c'était des acteurs qui étaient jeunes et je devais jouer l'un d'entre eux, donc un des personnages principaux. Euh, J'étais arrivé jusqu'à ce qu'on appelle en finale, c'est-à-dire juste avant les essais costumes ou quand c'est déjà fait et tout, tu vois. Donc quand t'arrives là, euh, quand on te propose des essais, des essais costumes, c'est que déjà t'as le rôle quasiment et tout. J'avais rencontré le, le directeur, enfin le, le réalisateur, tu vois je me prends pour un américain directeur, le réal et tout. Et au dernier moment en fait j'ai pas eu le rôle et c'est un autre gars qui l'a eu tu vois c'était en fait entre nous deux ça se jouait Et ça ça a été très très dur pour moi ça à digérer euh, et c'est à partir de là où ça a mis un peu un coup d'arrêt à tout ça Où vraiment j'en je, pouvais plus parce que euh, ouais très dur à digérer tu vois parce que quand, quand c'est ton rêve Et que t'es genre à un doigt de le toucher parce que même si le film est nul si toi ta père fait les biens euh, le film il est vu bah Potentiellement, ça peut déboucher. Oui, l'un dans l'autre, tu t'y ressors. Et, et puis même, je suppose que dans les professionnels du cinéma et même de la scène, ils savent genre démarquer un film qui va pas réussir ouais. de la performance Bien de l'acteur dans ce même film, tu vois. Bien sûr. Même si c'est important dans une carrière de faire les bons choix, euh, quand tu commences, c'est une belle porte d'entrée, tu vois. Et euh, donc euh, c'est un film qui est distribué partout, euh, donc tu vois. Euh, ça, c'était un peu dur pour moi. Après, quand tu parlais de la formation, bah moi, je te dis, euh, j'ai commencé en sixième ou cinquième, je sais plus. J'avais fait du théâtre, donc euh, dans une petite troupe euh, amateur, mais qui était super, euh, super cool. Et donc, c'était du spectacle en fin d'année, tu vois, le truc très classique quand t'es gosse. Euh, ensuite, je me suis un peu professionnalisé du coup avec des, des cours d'impro okay. euh, qui aident vachement à la confiance. Moi, je suis un gars qui n'a pas du tout euh, confiance en moi, en vrai. Et euh, tu vois, les cours d'impro, ça aide énormément à ça, tu vois. C'est-à-dire que même si t'as pas confiance, tu peux en façade euh, avoir l'air euh, tout à fait serein, tu vois, et tout. Donc, ça, c'est cool. Moi, je me rappelle des cours d'impro, c'était vraiment une thérapie pour des mecs. Ouais. Les, les gars, il y avait genre, ils étaient en 8-10, tu vois, ouais. une douzaine, un truc comme ça, tu vois, dans une salle, rien de filmé. Et allez-y, c'est on... une thérapie de fou. On laisse tout à l'entrée et viens, tu apprends à t'exprimer, tu apprends à balancer, tu apprends à éviter de bégayer, ouais. à montrer des émotions, tu vois. C'est une les cours d'impro. Mec, c'est fou. Les cours d'impro, c'est une thérapie pour trop de gens et euh, je pense qu'on sous-estime trop ça. Euh, et parce qu'en fait il n'y a vraiment aucun jugement tu, vois, tu vas te retrouver à faire des trucs tellement cons mais en fait personne juge parce que tout le monde est là euh, à faire la même merde à, à apprendre des trucs c'est incroyable il n'y a pas de jugement c'est de l'impro forcément tu vas vider forcément ça va être nul des fois et tout mais en fait c'est trop bien parce que tout le monde s'en fout en fait le, le truc il n'est pas là le truc il est de, de partager de, de, de se découvrir soi-même et ça je trouve ça fantastique l'exercice le, le, il est incroyable donc il euh, y a même des je sais qu'il y a des troubles d'impro qui, qui, qui tournent pas mal en France et tout c'est incroyable si vous, si vous en avez dans vos villes allez voir parce que c'est fou parce que la plupart du temps c'est le public qui va leur dire quoi faire et ça c'est dingue tu vois t'arrives dans la salle et c'est toi qui, qui fais fait le, le scénario et aussi. les mecs viennent et ils te pondent un et truc les quali. mecs viennent et te pondent un truc tu vois. et ça c'est incroyable et du coup ouais j'ai fait ça donc de l'impro et euh, et tu sais vu qu'encore t'as pas mal de festivals et tout j'avais des fois des premières parties de gros artistes et tout machin et tout genre t'as eu une première partie de qui par exemple je sais pas avec une troupe d'impro on avait fait genre euh, tu vois Stéphane Guillon par exemple mais stylé mais stylé oui et non genre euh, j'ai rien à voir avec Stéphane Guillon, tu vois c'est vraiment le le je sais, tu le kiffes c'est <rire> le bâtard il va te coller tu avec... si, adores tu adores <rire> non mais en vrai en c'est l'humoriste un peu des boomers tu vois genre moi j'avais un foutre là, je me faisais chier sur scène, c'était un bide total, tout le public était en mode mais qu'est-ce qu'on fout là, t'avais trois gars qui faisaient les cons tu vois, mais nous on s'en foutait tu vois, et du coup je me rappelle c'était au festival à Herbalonga pour ceux qui connaissent encore, du coup forcément, mais tu vois c'est trop formateur et c'est trop trop trop cool et après j'ai fait du, une fois, seulement une fois du stand-up j'avais fait un 15-20 minutes dans une. On m'avait dit fais-le, et par défi, tu vois, je voulais le faire. Et ça marchait, t'étais quoi, dans un café, dans un bar C'était un espèce de de, de, de ouais de salle, tu vois, une petite salle un peu café, mais c'est pas vraiment. Un, un peu à la Jamel, tu vois. Un ouais, café-théâtre Un peu café-théâtre, où il y avait, je sais pas, même pas 100 personnes, je pense, tu vois. Et c'était incroyable, genre, le, quand les gens rigolent à ce que tu fais, c'est lourd de fou, tu vois. Mais le, le stress que ça engendre avant, en amont. Fait que j'ai pas voulu le refaire alors que franchement quand je suis sorti de scène j'étais euh, j'avais l'impression que j'étais Ronaldo gros tu sais quand les gens rigolent et qu'ils sont là en mode à applaudir et tout je suis en mode waouh c'est incroyable ouais, la galvanisé de fou mais je savais qu'en même temps je pouvais pas le faire parce que trop de pression tu vois ça ça c'est très très dur le, le, le seul en scène en je vrai. pense pas qu'avec le temps la pression tu l'aurais peut-être un peu mieux géré euh, ou... oui oui sans doute mais euh, mais je suis un gars qui je suis pas assez euh, Sadomaso okay. pour faire ça genre je sais que ceux qui font ça c'est des fous mec genre vraiment de se confronter à chaque fois à la salle et tout c'est très très dur peut-être un jour mais tu vois le jour où je le fais c'est avec un auteur euh, que je trouve chamé on okay. fait ça deux et encore que je suis pas sûr pour l'instant c'est pas dans les plans quoi les, les les vannes de Maxime les mecs bientôt sur vos écrans non cas, non non oh. non, non. <rire> pour l'instant je veux faire euh, de la série de la fiction on verra ça plus tard les blanches let's go ça fait plaisir dernière et après je te laisse un petit peu sur ça et on peut avancer et, et c'est cool est-ce que tu as déjà eu une petite euh anecdote sur un tournage un casting ou que ce soit sur scène ou autre tu vois Théâtre, série, film, une petite anecdote, un petit truc sympa. Comme je réfléchis, ça. je réfléchis, je peux te trouver un truc. Oh, tranquille, t'inquiète, t'inquiète. Prends le temps de réfléchir. En attendant, les amis dans le chat, là. Hé, hey, c'est exceptionnel, Maxime, on ici, bah ça fait plaisir. Oh, let's go. Qui hey. a dit ça Mettez le VIP. Eh ouais, les mecs, ils sont contents de te voir euh, de manière un peu plus sérieuse, là. Ça... Bah ouais, je parle jamais sérieux. Ça leur change, les cons, là. Ah, <rire> ah ça dit plus prout maintenant, hein euh, Si, si, Ah merde, ça. ok, vas-y. Oh, putain, j'ai <rire> pas le chat aussi, c'est pour ça. <rire> Mais c'était moi le cas. C'était moi le cas, je vais pas te mentir. <rire> tu t'as pas de j'ai pas, pas trop, trop d'anecdotes en vrai. Euh, ce que je sais, c'est que souvent il y a des trucs qui, que je trouve trop sympa dans le. Dans le c'est pas une anecdote de fou, ah, mais c'est plus dans le rythme euh, de travail qui est complètement différent. C'est que tu as des fois des tournages mixtes et des fois des tournages qui sont complètement de nuit. Et tu vois, dans le long métrage qu'on faisait, il y a un moment où on tournait que la nuit. Ça veut dire qu'en fait, j'avais un rythme qui était chaotique. C'est-à-dire qu'en fait, je tournais, je sais pas, de. Allez, euh, 22h à 6h du matin, oui. mais genre sur deux semaines d'affilée, tu vois. Et ça, apprendre à faire ça, c'est incroyable, parce que du coup, tu es complètement décalé, tu dors le jour, etc. Surtout que... Ça t'es dans le froid. Faut vite, faut. T'as as la pression de si il se lève se lève, ben bah, on est niqué, tu vois. Et donc cette pression-là, elle est trop cool, tu vois. Deux semaines pour full scène de nuit. Ouais, parce qu'en fait le, le connard qui a écrit le scénar, il s'est dit je vais mettre plein de scènes de nuit. Alors qu'elles étaient même pas obligatoires. Baptiste, c'est à toi que je parle. C'était même pas obligé. Il a vraiment fait ça juste pour nous pour nous faire chier. En fait, il se rendait pas compte, tu vois. Mais ça, le, le côté tournage de nuit et tout, c'est trop cool parce que dans les tournages, t'as vraiment cette ambiance famille parce que pendant deux, trois, quatre semaines, tu vas être qu'avec les mêmes gens pendant ouais. tout le temps. Tout le temps, tout ça le temps. C'est des, ouais. des gens que tu connais pas à la base. Et quand tu les quittes à la fin, t'as la boule au ventre comme si tu quittais une colo de vacances. Sauf quand le tournage se passe mal. Mais la plupart du temps, tu vois, ça se passe bien. Euh, c'est vraiment cette ambiance-là, elle est folle, tu vois. De dire, putain, je me suis fait une petite famille. Et euh, ça, c'est incroyable. L'ambiance-là dans les tournages, même quand c'est des petits tournages de 3-4 jours, tu vois. Ça donne envie, ça Ah ouais, c'est l'ambiance qui est incroyable. Ça, j'adore. Un bel exemple de la colonie. Je suis allé une fois en colonie et c'est vrai que ah, je ressens Tu vois, que, tu vois ouais, ce côté-là ouais, ouais, ouais. en mode, putain, mais je pourrais plus jamais avoir le goût à la vie, tu vois. <rire> c'est un peu ça tu vois tu quittes tes meilleurs potes que tu as rencontrés là tu vois ça c'est fou alors La que... colonie de vacances j'avais complètement ouais. oublié mais c'est ça cette année j'ai pas entendu parler de ça ouais ouais c'est ça ah, je suis sûr ça, ça m'inspire j'ai envie d'un jour d'écouter des, des anecdotes de gens en colonie de vacances je suis sûr ah ouais, les amours de jeunesse Et je suis sûr il s'est passé bien des choses en colonie de vacances il y a moyen d'en rigoler alors parmi tout ça recherchant un petit peu. Donc là, on a parlé un petit peu de tes études, euh, de toi qui avait commencé un petit peu court-métrage, long-métrage, théâtre et compagnie. Euh, tu es quand même arrivé sur Internet d'une manière. Et en fait, en recherchant, je suis tombé sur un, un certain pseudonyme. Euh, oh, le chien. Allez, vas-y, c'est qui qui a dit ça Internet. Oh, putain, Internet, hein. c'est mes ah. recherches. Donc j'ai vu que sur Internet, tu étais arrivé sous le nom de GoTrack20 et tu faisais notamment euh, bah, des vidéos. Et là, j'ai vu, tu faisais des vidéos un peu gaming, Minecraft, des trucs comme ah, ça, c'est ça C'est ça. Et est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de tout ça euh, Comment est-ce que tu es devenu créateur de contenu Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, on Me Mec, coûte. moi, je suis, je suis. Les gens ne savent pas, mais je suis un vieux de la vieille. GoTrack20. Me ça, c'est du pseudo, ça. J ai, j ai... En fait, euh, j'ai 25 ans. Moi, je suis sur Internet depuis toujours. C'est juste que maintenant, les gens regardent. Mais ça fait 20 ans que je fais ça. <rire> 20 ans, j'abuse, évidemment tu t'en doutes Bien sûr. mais je fais ça depuis toujours c'est juste que maintenant il y en a qui regardent tu vois mais j'ai commencé avec euh, ma petite chain gaming où je faisais des, des petits let's play minecraft j'étais matrixé par euh, Fanta et Bob j'étais matrixé par euh, Gotaga j'étais matrixé par toi mais vraiment je, je me suis buté j'ai eu ma période code tu Incroyable, vois j'ai suivi toutes tes aventures euh... et Gota c'était quoi la cité des sables des trucs comme ça là euh, c'était plus Code c'était okay. plus Code euh, genre le côté Minecraft Gotha aussi il avait fait du Minecraft bien moi. sûr bien sûr il avait fait la cité des sables avec Zelvac et tout euh, les Fallen Kingdom et tout mais moi j'étais plus Gotha c'était plus Code et tout c'est okay. ma porte d'entrée à l'Esport un peu tu vois c'était c'était Gotha et toi surtout euh, vous deux en vrai euh, même à l'époque avec Hugo et tout enfin c'était c'était cette époque là et du coup moi j'étais euh, ouais j'ai commencé ma petite chain gaming euh, GoTrack et j'actualisais tous les jours pour voir s'il y avait pas des nouveaux abonnés genre quand j'en prenais un j'étais en mode allez let's go un de plus tu vois Un de plus ouais. Et je crois que j'étais monté à 100 j'étais comme un ouf tu vois je me prenais trop pour, euh, pour un autre. Quand j'avais 100 abonnés, j'étais en mode, voilà, je vais faire peut-être une petite FAQ, là, il est temps, tu vois. <rire> c'est le moment où vous en avez un peu plus sur moi, voilà, les mecs. Voilà, c'est envoyez important. vos questions, deux, deux questions. Deux questions, genre... Euh, ça va. C'est ma mère qui m'a dit euh, à table, tu vois. <rire> et du coup, ouais, j'ai fait ça et... Euh, et après, bah, euh, toujours des petits sketchs à droite à gauche. Moi, à l'époque, j'étais beaucoup sur Snap, mec. À l'époque, j'étais sur Snap beaucoup avec un pote à moi et on faisait ça. Et, euh, et euh, c'était ma première expérience. Où il y avait des gens un peu qui regardaient mon contenu. Ça marchait un peu pour moi, tu vois, sur Snap. C'est la première fois où vraiment je faisais des trucs que les gens voyaient. Tu vois, ouais. c'était assez cool. Et après, euh, je sais pas comment ça a commencé. Oui, avec Twitter, une vidéo qui a marché. Et ça a entraîné d'autres trucs. Et vu que j'ai eu cette petite audience et que je cherchais à me lancer sur Twitch, je me suis dit, bah, c'est cool. J'ai un petit pool de gens, peut-être ouais, trois, qui sont déjà là. Ouais. Qui sont là et peut-être que je peux en rediriger quelques-uns sur Twitch et sur YouTube. Et petit, tu vois, petit à petit, par inertie comme ça, euh, commencer. Tu vois. À ce peu... moment-là, tu étais, euh, étais encore rédacteur euh, en même temps chez, chez Millennium, chez Webmedia Concrètement, euh, officiellement, j'étais encore rédacteur jusqu'en euh, janvier euh, 31... 31 janvier de cette année 2022. mon CDI s'est arrêté là donc techniquement ouais c'était vraiment il euh, n'y a pas longtemps quoi. Disons que la rédaction elle est un peu passée au second plan non Elle est passée au second plan en décembre janvier vraiment je faisais plus grand chose effectivement on a fait de la rupture conventionnelle et tout mais oui en fait euh, si tu veux moi j'étais du coup j'ai commencé à être rédacteur quand la vidéo a marché et que ça a commencé à marcher pour moi donc j'ai Eu beaucoup de chance parce que du coup, j'étais déjà dans l'écosystème un peu webédia qui m'a permis du coup d'être repéré beaucoup plus tôt que si, euh, si euh, j'étais tout seul dans mon coin. Ouais. Parce que du coup, les gens étaient là, ils me voyaient, tu vois, tu sais un peu comment ça marche, tu crois les gens et tout. T es entouré beaucoup... de créateurs de contenu, de, de décideurs, de choses, et Tu aussi, rencontres de des ça. copains, des trucs, ouais. tu vois. Ça aide un peu. Ouais. Ça aide de fou, en réalité, ça aide de fou. Et, euh, et du coup, très vite, je me suis dit, il euh, faut que je me lance dans le grand bas. Mais en même temps, j'avais peur parce que je suis quelqu'un d'assez euh, terre à terre. Et euh, j'avais mon CDI, tu vois, euh, je sais pas, je gagnais, allez, euh, 1500, on va dire. Euh, ce qui n'est pas grand-chose, mais au moins, j'avais ça tous les mois. Je suis seul à Paris, je m'assume, donc j'avais peur, tu vois. Mais du coup, on m'a dit, non mec, il faut que tu ailles et tout. Et du coup, bah, j'ai foncé. Euh, mais euh, en vrai, c'était un pari parce que quand j'ai lancé, quand on a lancé Zen, donc il y a une émission qu'on fait sur ma chaîne, tu vois, qui est un peu un talk, en gros. Euh, Webedia me fait confiance pour ça. La réalité des choses, c'est que quand je l'ai fait, la première de Zen, sur mes streams perso, donc hors zen, je faisais 300 viewers. Ouais. Ce qui est cool, tu vois, mais tu fais pas un talk show avec 300 viewers. Tu vois. Genre euh, genre plateau, tout ça, Mec, machin, c'est ambitieux. Les, les coûts engendrés sont, sont énormes et tout. Tu vois, la première deux zen, on avait fait 1000, tu vois, 1000 viewers. Et ce qui, pour moi, était déjà, euh, j'étais en légende. Je pouvais arrêter, tu vois, j'allais dire bah, c'est bon, j'arrête. J'ai fait 1000 viewers, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance qu'il m'ait euh, qu vraiment fait confiance là dessus. Et c'est comme ça que j'ai pu, après, euh, euh, grandir de mon côté tranquillou, tu vois. Mais euh, moi, je me perrais, parce que je crois que je, je, le, je le sais un petit peu, mais une partie de cette confiance également, elle t'a été beaucoup euh, accordée par Bertrand, non Il y a eu beaucoup, Bertrand, euh, le moment où euh, tu vois, euh, c'était un peu un gentleman agreement, c'est-à-dire en gros, il me disait, mec, euh, je sais que tu veux plus faire MGG, euh, parce qu'à l'époque, j'étais sur MGG, donc euh, ex Millennium, et euh, pas que j'aime pas la marque ou quoi que ce soit, mais c'est juste que euh, j'avais envie d'autre chose. Okay. Je sentais que j'avais une porte de sortie vers quelque chose qui me faisait plus vibrer et qui se rapprochait encore un peu de l'acting, tu vois, un, un step de plus, tu vois. Mmh. Et du coup, euh, il a très bien compris ça. Bertrand a été vraiment au top là-dessus et il m'a laissé les rênes de l'émission en me disant « mec, je t'offre une émission euh... ». Un peu la contrepartie, c'était tu restes avec nous un peu dans l'écosystème MGG, etc. Euh, tu vois, donc c'est pour ça que Bertrand, euh, j'oublierai jamais quoi. Euh, ce qu'il a fait. Euh, tu vois, il sait que s'il a besoin de moi pour un truc, euh, bah, je suis là. Euh, tu vois, de temps en temps, on fait le magisport sport avec lui euh, et ouais. je suis trop content de le faire. je vois, vois. c'est échange de bons procédés. Tu, tu vois, quand tu vois. vas en plateau, en attendant, toi, tu as ton émission. Et est décide, il me fait kiffé et, et je suis, il est très fier euh, de ce que je fais aussi. Il comprend tout à fait. Tu vois, Bertrand, c'est aussi un, un entrepreneur. Et il kiffe de voir les gens grandir et les accompagner aussi, donc tu vois, donc tu vois là dessus il n'y a, a pas trop de soucis, il a été très très cool avec moi sur ça tu vois. Moi ce qui me fume c'est que je t'ai connu sur Twitter avec tes mêmes et tes vidéos tu vois, ouais. la vidéo de l'entrepreneur là qui a toujours ouais. ton tweet épinglé à 100 000 likes et, et cet humour un petit peu propre à toi tu vois des fois. Très sérieux, très, euh, tu vois, genre je suis retombé sur un de tes tweets, euh, ouais, euh, alors euh, si vous voulez escalader le plus euh, genre tu vas sur l'Everest, tu mets une chaise et, et ça y est, c'est toi le record. Mec attends, c'est pas débile ce que je dis, c'est pas débile ce que je dis, mec, on est d'accord que tu peux pas aller plus haut que l'Everest ouais. à pied, ouais. donc si tu vas sur l'Everest et que tu mets un escabeau ouais. un peu grand, ouais. t'as le record <rire> du monde du mec le plus haut de la terre, ouais. sur, pied, pied, euh, pied par terre. Ouais. Bah c'est pas con ce que je dis, il y a un vrai <rire> truc à creuser. il ouais, y a un truc ouais. Voilà. <rire> Manque plus qu'à monter le truc sur l'Everest là. <rire> ah putain ouais, pas penser à ça. Ouais. <rire> ah ouais t'es malin putain. <rire> et tu vois c'est genre, euh, moi je t'ai connu grâce à ce genre de tweet et en fait un truc qui m'a fasciné c'est que ce soit dans les tweets que derrière t'as su on va dire entre guillemets convertir en autre mm. chose. C'est que t'as toujours eu des bonnes idées. En fait ah, je trouve tu, vraiment tu que t'es trouve... un mec t'as des bonnes idées. Genre euh, de quoi de T'es créatif en fait Ouais Dans ouais. la connerie Ouais <rire> Pas Donc, que Mais t'es créatif Comme le moment où t'es venu me voir et tu m'as dit euh, Ziac Nani tu vois Ouais Alors Le ça... vocal qui m'a envoyé les gars ah, Le vocal il est légendaire il est Légendaire Légendaire En plus c'était un des premiers trucs que je t'envoyais On se connaissait même pas Je me suis dit je le tente Je le tente il va Je sais pas pourquoi je sentais Je sentais que t'allais pouvoir, euh, pouvoir accepter T'étais vraiment un ref En fait ouais Le truc c'est que euh... Tu vois, euh, bon, les tweets, c'est un truc. Je tweet un peu ce qui se passe par ma tête. Donc là, pas trop de soucis là-dessus. Euh, mais euh, l'émission Zen, par exemple, on est trois bossés dessus. Donc, tu vas avoir un gars qui s'appelle Stéphane qui va plus être dans la data, dans, le, dans le, la régie, le machin, tout ça. Et tu as un autre gars qui s'appelle Thibaut ouais. qui, lui, est vraiment très créatif. Donc, lui plus moi, même Stéphane, de temps en temps, on va réussir à mêler nos idées Pour que ça rende bien Tu vois Il faut rendre à César Ce qu'il y a César Je suis pas tout seul à bosser là-dessus euh, J'arriverai pas Tous les 15 jours ça. C'est vraiment un une petite truc, équipe Sur Zen euh, On est clairement une petite équipe Et euh, Thibaut a énormément d'idées Tu vois Donc euh, il m'aide énormément là-dessus Tu vois Après pour ce qui est Tweet et stream perso Bon bah ça Tu vois c'est plus facile Mais oui oui on, on est, on, Je suis pas tout seul En vrai En vrai je suis pas tout seul Parce que parce qu'à chaque fois, que vous faites un petit peu de tournage, il y a des happenings, euh, ouais. vous envoyez un petit machin. Ouais. En vrai, la charge euh, de travail, elle est... Pff. Elle, elle, je, je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte Parce qu'il faudrait être sur place Pour s'en rendre compte et c'est ok avec ça Il faut pas que... on s'en fout tu vois Mais nous on bosse 15 jours Vraiment on... vraiment 15 jours on bosse genre pour... D'une émission à l'autre tous les jours sont pris Mais mec vraiment il euh, n'y a pas un jour où on ne fait rien quasiment Et quand on le fait on a la boule ventre parce qu'on se dit Merde on a grillé un jour tu vois Parce qu'il euh, faut booker l'invité Parce qu'il euh, faut que les happening soient Soit bien parce qu'à chaque fois on fait l'émission Autour de l'invité donc il n'y en a pas deux pareils Et euh, et c'est énormément de temps investi pour deux heures de live, tu vois tu vois typiquement je me dis que scène c'est pas une émission qui est vouée à durer dans le temps okay. Parce que j'ai pas envie d'arriver à un moment où on dit bon ça y est ils ont tout épuisé il euh, a plus de y a plus rien tu vois Ouais genre la surenchère Ouais j'ai pas euh, envie d'entrer de dans la surenchère, je euh, suis pas Anuna, tu vois euh, Dès que j'aurai fait tout ce qui me fait rire euh, Tout ce, qu ce qui nous fait rire parce qu'on est mmh. trois dessus euh, Je pense qu'on va juste arrêter tu vois peut-être qu'à la fin de la saison de prochaine Bah ce sera la dernière et on essaiera de partir en légende et on, on, on manquira sur autre chose tu vois tu vois je sais pas je dis ça comme ça j'en sais ouais, rien Ouais tu navigues un peu à vue après Si, si il faut on dit ça dans trois ans il y a encore l'émission Mais tu vois je, moi j'ai un peu cette vision là en tout cas Parce que en vrai c'est très très chronophage C'est très demandant aussi en termes de stress On va pas se mentir tu vois euh, On a beau dire on s'habitue pas vu que chaque émission est différente euh, C'est à chaque fois un saut dans l'inconnu Donc forcément euh, ouais je pense que Je pense que ouais il va falloir euh, Envisager ça peut-être non, mais c'est important aussi de ouais. pouvoir être un petit peu conscient des limites de ce qu'on fait ou alors, tu vois, de, de voir un petit peu au-delà. Après, c'est vrai mmh. que c'est difficile de toujours se projeter de manière juste, C'est ça. mais euh, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Peut-être qu'il y a des process à améliorer tu vois, pour rendre le truc plus digeste, mais... Ouais. C'est vrai qu'effectivement, euh, rentrer dans la surenchère et continuer un truc juste pour que ça fonctionne, c'est une erreur que beaucoup de créateurs de contenu ont fait ouais. et c'est une erreur que beaucoup de créateurs de contenu peuvent regretter à des moments. En fait, tu vois. notre force, c'est qu'on s'en fout de la surenchère, on s'en fout des stats, c'est-à-dire qu'on a commencé l'émission, on faisait 300 viewers en perso. Genre, même, et j'ai dit 300 viewers, mais je crois que mon average viewer, tu vois, sur le mois, c'était genre 200, ouais. tu vois. Donc, je veux dire, en fait, on n'est pas tenu par les couilles, désolé pour l'expression, ça veut dire que demain... On a envie d'arrêter, on arrête, tu vois. Hier, on a fait les vues, c'est cool. On aurait fait 1000 viewers, ça aurait été la même chose. Ouais, bien sûr. C'est pas. Webedia sont pas en mode. Euh, Peut-être que les gens croient ça. Ah, ouais, Webedia pas est pas en mode. Ah ouais, tu dois faire. Ci. Non, on s'en fout, tu vois. Et là, on est cool, tu vois. Ouais, ouais. voilà. C'est assez cool, quoi, avec Twitch Tracker, parce qu'on voit que tu as commencé à streamer en 2021. Ouais. Et en fait, je, je trouve que le timing, il est excellent. Donc, euh, comme d'hab, les barres vertes, les viewers, les barres roses, c'est les heures streamées. Ce mois-ci, là, ce mois-ci en mai, c'était ton plus gros mois en termes d'heure streamées. Je suis je suis 106 ème French Channel, c'est ça Ouais, exactement. c'est pas assez, c'est pas assez, je comprends pas. Qui sont les 6, 106 personnes devant putain, ça fait chier. Moi je suis juste derrière. Je, je suis dégoûté. Oh, tu mets euh, mytho, euh... mytho. Non si, je te Mais dis. Dis. arrête, arrête je crois que même... je suis à 110 un truc comme ça. Ah ouais ouais, 0, ouais, mais en fait c'est je pense ils prennent je sais pas comment ça marche mais ça doit être voilà. Ah, c'est ça. OK. Bah en gros, ouais, j'ai beaucoup stream mais j'ai le glitch de stream le matin donc forcément le matin il y a personne qui stream donc tu fais 1500 viewers en jouant Minecraft ah, bah, j'ai pas de j'ai pas de mérite à faire ça. C'est juste que en fait je suis arrivé à un moment de ma vie où euh, je commençais à me lever à, à, à 16h, euh, à me coucher à 5h du mat. Horrible. Euh, je commençais à avoir l'odeur de yass. <rire> tu vois un peu l'idée. Et l'odeur de yass, croyez-moi, les mecs. Je euh, vous jure que le surf roaming guerre, là, ce qu'on avait <rire> mangé, euh, bon, euh, il faisait genre que c'était dégoûtant, frère. C'est son odeur du, du quotidien. <rire> donc, euh, donc, en fait, j'étais vraiment en mode, OK, là, il faut que je me reprenne en main. Et je me suis dit, le meilleur moyen pour ça, c'est d'avoir un, un, un but, enfin, genre un, un truc à faire. Et le truc à faire, c'était de euh, me lever. Et euh, qui t'aide debout, autant streamer, tu vois. Et avoir un bon rythme de vie, etc. Tu sais que ça, ça. c'est primordial pour pouvoir tenir. Après, il y en a des streamers qui sont toujours en ouais. vie morte et qui arrivent. Hein. Euh, so Gotaga, je so le connais depuis so 10 ans. Il so y en a, c'est leur vie, tu vois. Mais c'est vrai ouais. que pour beaucoup, pour, quand tu professionnalises ça et que tu as envie d'être régulier bien, ouais. et il faut sortir de cette peace life. Tu ouais, vois la life, Uber Eats, euh, on prend du poids, on voit personne, on stream terrible, des là, ouais. heures, on est la nuit, tout ça. Non, non. C'est néfaste pour beaucoup. Puis as plus de vie sociale aussi, c'est la, la vérité, c'est qu'en vrai, le petit revers de la médaille, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un, parce que Twitch c'est génial, c'est que euh, si tu veux vraiment t'y mettre à plein temps, streamer tous les jours et tout, bah, t'as plus vraiment de vie, tu vois. Ça c'est un peu chiant. Euh, donc streamer le matin, bon, tu fais ton live de 6-7h, à 15h, 16h t'as fini, t'as ta journée pour faire le reste, tu vois, les autres choses, zen, tu vois, pour le coup. En pour moi euh, mais euh, mais voilà et euh, après c'est bien aidé aussi parce que là il y a un peu cette hype autour de Minecraft du speedrun et que moi comme le jeu me fait kiffer j'ai envie de j'ai envie de le envie de le, de, de le jouer ça mais... permet de faire le lien avec GoTrak 20 <rire> de fou exactement <rire> je retourne à mes racines <rire> le petit Gotrak qui est, qui est content là qui est fier mais en vrai euh, la vérité c'est que je pense que quand Minecraft ça m'aura un petit peu gavé je vais pas stream tous les matins d'accord je pense pas tu vois je... pareil encore une fois je suis pas je me fixe pas d'objectif tu vois euh... C'est mignon en fait parce que franchement Maxime c'est assez drôle, c'est une des premières fois je pense où euh, une, des, une des où je reçois un créateur de contenu qui, est, qui vient à peine de commencer limite. Ouais. En fait, c'est ça qui est assez drôle Max c'est que t'es tout frais, ouais, en, ouais, en ouais. réalité même si tu faisais déjà des vidéos et comme tu disais tout à l'heure étais sur internet assez tôt. Je veux dire dans ta mmh. manière de faire des émissions, des streams réguliers, des vidéos YouTube également, elles ouais. sont bien tu vois. ouais bah t'es tout nouveau, t'es tout nouveau, en ouais, fait. je on suis nouveau, nouveau. tout nouveau. Je suis très très niche encore, enfin franchement, je suis très très niche et ça me va très bien. Je te dis en fait, ma, ma force, c'est que ça a marché pour moi assez tard. Euh, ça a marché pour moi, là je vais avoir 25 ans, tu vois. Euh, bon, ça, quoi? Ça, ça commence à marcher depuis 3 mois, 6 mois, allez peut-être. Euh, ou vraiment, allez, ça commence un peu à marcher, ou je peux en vivre, on va dire. Ouais, bien sûr. Euh, mais moi ça fait 10 ans que je fais ça euh, sans être payé. Donc si tu veux au final si demain je retourne à l'anonymat, ouais, okay. ça va pas changer grand-chose, j'ai ouais, toujours ouais, fait ouais. ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça va être chiant parce que je vais moins bien gagner mais bah tant pis, tu vois, j'aurais fait tout ce que j'aurais pu et j'ai déjà une chance énorme d'avoir pu avoir ce, ce, ce shot là, tu vois. Pour ça je suis assez je suis assez pisse là-dessus, tu vois. Je me dis bah au pire, hein, tu vois. C'est tu sais, tu sais que j'ai regardé il euh, y a pas longtemps euh, et j'avais bien rigolé ta vidéo Facebook sur euh, sur le groupe Facebook de Le Valois. Ah ouais. Avec l'embrouille, avec le parc à chien Mec, ouf. Et, et le. Mec c'est des ouf, mec c'est des ouf. Genre, ça c'est de la vidéo pour, pour... qui divertit mec, ça. Mec ça c'est pour avoir pour avoir le contexte pour les gens euh, à Levallois t'as un groupe qui s'appelle je suis de Levallois trois petits points genre vraiment les trois petits points sont là pour te mettre un peu l'angoisse tu vois je sais ouais, pas bien, ce sûr. que ça veut dire tu vois je suis de Levallois et euh, je crois qu'à Levallois il y a genre je vais pas dire de conneries mais il y a genre 60 000 habitants et euh, dans le groupe t'en as 35 ou 40 tu vois donc en fait le groupe est plus influent que le maire euh, et d'ailleurs il y a les politiques de qui la ville qui ouais. sont là euh, qui ont leur statut privilégié et tout machin c'est une dinguerie ça ce groupe et du coup as, là dessus tu as tous les problèmes de levallois alors t'as le pressing qui a abîmé la doudou de Montclair, tu vois, le truc et tout. Et nous, on a un petit groupe à Levallois qui, euh, qui donc, tu qui, qui sommes sur, le, sur, le, sur cette page et on regarde tous les boomers s'écharper entre eux pour des conneries. Et là, dernièrement, c'était le parc à chiens, mec, où, genre, ils disaient, eh, mon chien se fait insulter dans la rue parce qu'il n'est pas dans le parc à chiens et tout. Et je dis, putain, les gens, ils ont une vie extraordinaire, tu vois. Et j'étais obligé d'en faire une vidéo. Et là, ils disaient, moi, je ramène mes gosses, il y a de la merde partout. Ouais, a, non, a, mais, a, mec, a... en plus, c'est faux de fou. Genre, je suis passé la dernière fois devant le parc, je crois que c'était le parc Yuri Gagarin un truc comme ça. mec, je suis passé dans le parc Yarki, hein, tout. Genre... Genre, <rire> les gens se font chier pour rien, tu vois, mais c'est trop drôle à voir, tu vois. C'est vraiment la petite ville un peu luxe, tu vois, où les gens, euh, les... les moindres trucs. Ouais, c'est ça. Ah, c'est des gens quoi. qui n'ont pas de problème, ah, donc ouais, du ils coup, ont pas ils de transportent problème. le moindre truc comme gros problème, Ah ouais, oui, <rire> Le parc à chier, bordel. Ah, c'est énorme, mec. D'ailleurs, je me rappelle Zen, t'avais lancé ça avec ce con de Yas, vu qu'on parle de lui. lancé ça avec ce con de Yas. fait que c'est pas resté avec lui. Euh, parce qu'après ouais. derrière il y a eu l'entrée de Grim Cujo. Le tout, le tout aussi odorant, Grim Cujo. Ah, bah, franchement, c'est deux, deux gros contenders. Hein. Euh, non, je peux en parler au, au, plus. Enfin, euh, je peux en parler euh, d'autant plus facilement que les deux sont, sont mes potes. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que quand Bertrand m'a donné ce shot. L'idée c'était de faire euh, donc une bimensuelle avec une fois ouais. sur la chaîne de Yas, une fois sur ma chaîne et comme ça euh, alterner. Donc on a fait la première sur la chaîne de Yas, c'était avec TerraCide et c'était cool et tout, tu vois. Mais on s'est rendu compte de plusieurs choses. Euh, D'une part, c'est que Yas, c'était peut-être moins son délire, tu vois, de faire ça. Euh, c'est pas un gars euh, de la prépa, Yas. C'est un gars qui va arriver, ouais. euh, il va improviser, il va être cool et tout. Mais. Il s'est rendu compte que là, il bah, y avait peut-être tech derrière, une grosse édito, des conducteurs, des, des reviews de trucs, des machins. C'est pas son délire Ben bah ouais, mais en même temps, je le, tu vois, je le comprends, c'est très demandant et tout, tu vois. Et euh, on s'est dit, bah, go, go le faire que sur ma chaîne et euh, tu vois, tu viens quand tu as envie de le faire et je le fais avec, euh, avec quelqu'un d'autre. En l'occurrence, là, c'était Grim et on le fait sur ma chaîne et, euh, et tu vois, c'était très bien. Yas, tu vois, euh, franchement, on a fait le zen sur sa chaîne. Euh, je crois qu'il avait fait, euh, tu vois, je sais pas, genre 5000 viewers, ce qui est, ce qui est très cool. Mais genre Yass, c'est ce qu'il fait de base, en vendait des packs fut presque. Tu vois. Donc, en fait, il avait même pas grand chose à y gagner. Ouais, ouais, je je c'était beaucoup de, c'était très demandant pour, tu vois. Donc euh, au final, euh, c'est très bien comme ça. Puis en plus, après, il a eu d'autres opportunités avec les JL et tout. Donc ouais, forcément, ça ne collait plus vrai. avec tout ça, tu vois. Et, et, et surtout, Yass, je pense c'est surtout un élément genre, euh, genre faut que tout l'amont soit prêt et que tu l'intègres à la fin. Bon, vas-y, tu m'as lancé ce chien là. <rire> Frère, je j'aurais je, je, je, pas pu continuer avec lui, je lui ai dit, mec, je fais pas deux émissions avec toi. Écoute-moi bien, on fait zen, euh, le gars, à euh, la veille, il sait, mais la veille, je suis un ouf ou quoi Le jour même, à une heure de l'émission, il sait pas ce qu'on va faire. Il connaît pas les séquences, il est là, il jongle avec le ballon, on sait pas ce qu'il fout. Il en avait rien à foutre et moi, j'étais là, j'étais en mode, oh là là là, là s'il savait, ça savait. Si, oh, l'enfer, l'enfer. Non, mais c'est pour ça, tu vois, il s'en fout, il n'est il pas dans ça et pour l'instant, il n'est pas dans ça. Peut-être qu'il va vouloir y venir plus tard, tu vois, mais pour l'instant, il, il, il est bien dans son, dans son ouais, truc bien et sûr. bien sûr, il n'a pas besoin. Et tu vois, c'est tout à son honneur en vrai. Mais moi, j'aime bien parce que tu vois, euh, j'ai un peu plus d'expérience et j'ai beaucoup encouragé Yass, tu vois à se lancer, à faire des streams, des vidéos. Joël aussi, déjà à l'époque de Radio ouais. Sex etc. Et je vois beaucoup de gens que j'ai que, que encouragé se, se lancer et avoir du coup euh, on va dire les défauts entre guillemets ouais. que tu peux avoir quand tu te lances. Donc euh, le manque de régularité, de sérieux de prépa, des fois le côté freestyle, ouais. machin, nana. Et en fait, ce que tu dis, je le comprends total. Et tu vois, moi, ça m'énerve parce que vraiment, Yas, c'est un gars que j'aime énormément. Tu vois. Ouais, Mais vraiment, frais, genre, foncièrement, je l'aime énormément. Et euh, c'est la seule fois que je dirais ça de ma vie, je pense. Donc, euh, retenez-le. <rire> Mais non, vraiment, je l'aime trop. Et ça me saoule qu'il ne soit pas... Aujourd'hui, Yas devrait être au même niveau qu'Amin et Billy. En réalité, s'il avait eu la même discipline et... Euh, et les mêmes les mêmes ambitions. Là aujourd'hui, serait c'était le big free tu vois. C'était pas c'était pas Amin Billy et Yas tu vois. C'était les trois ensemble. Et, euh, et ça je pas que je lui en veux parce que je m'en fous c'est c'est sa vie tu vois. Mais putain je veux tellement qu'il ouais. qu je, je, je pense tellement qu'il peut être au delà encore. Qui, tu qui vois. mène le truc à un autre niveau. Mais il peut il peut le faire. Mais il a pas cette cette cette, cette rigueur là tu vois. Après. Euh, c'est, tu vois, je pense aussi un truc qui lui va comme ça, tu vois, d'avoir plus de temps libre, plus de trucs et tout. Et tu peux pas lui en vouloir, tu ouais, vois. déjà déjà, ils sont heureux comme ça. Mais hein. quand tu vois son potentiel, des fois, c'est chiant de se dire, mec, putain, tu peux faire plus, tu vois. Mais après, tu vois, tu peux pas. Il vit très bien comme ça. Oui, euh, bah, bah, oui bah oui, bah on, oui. On en parle comme si c'était alors qu'il fait des stats de bâtard, tu vois. Mais, mais il pourrait encore faire plus de stats, tu vois. Ouais, il pourrait être encore plus gros, plus, plus d'émissions, plus de trucs, tu vois. Ah, dédicace à IAS. Dédicace ici, à IAS. Ici, on t'aime bien. Ici, on t'aime bien. Je voulais qu'on parle un petit peu et ça, c'est un groupe, franchement. Euh... Il, il m'épate parce que je n'ai pas vraiment suivi sa ouais. construction, etc. Et je voulais que tu me parles de la caca box, monsieur. Oui. Alors là... Alors en fait, vous... un beau jour. Et, et en fait, c'est assez drôle parce que du coup, bon, après en comprenant, ouais. je, je connais, je connais les membres, etc. Mmh. Je, je vois à peu près les délires et tout. Comment ça s'est formé quel, quel est le délire et comment ça, Alors, ça là, se passe mec, un peu entre vous Je ne suis, tr... suis pas la meilleure personne pour Ouais, je sais euh, parce que tu n'es pas un des créateurs. Mais en fait, c'est ça, parce que moi, je, bah, je suis arrivé très récemment avec eux. Euh, concrètement, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de membre d'adhésion, de machin. C'est juste qu'en fait, c'est un groupe de gars qui traînent ensemble. Tu vois. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Euh, euh, tu vois, euh, Théra, Hugo, Hugo Délire. Euh, euh, et puis des gens, même Théorus, Rémi, que les gens peut-être connaissent moins, mais sur Twitter, euh, qui sont assez gros grimes tu ouais. vois, Potat, tout ça. Euh, c'est des, des gars qui, qui juste s'entendent bien et qui font des trucs ensemble. Et en réalité, euh, c'est quoi C'est un groupe Discord où <rire> on est en vocal le soir et on fait des games, tu vois, de, de, de jeux et c'est tout, tu vois. Et, euh, et en vrai, on s'amuse bien. Et en fait, comment j'en suis arrivé là euh, Alors là, c'est une bonne question. Je crois que c'était Terra je sais plus en gros euh, c'était sur euh, il m'avait repéré sur twitter je crois, avec une vidéo qui avait marché, je crois que c'était Terra qui l'avait liké et sûrement qui s'était dit entre eux, je, je, là, j'invente, hein, je ne sais ah pas exactement, ouais, je tu pense tu que c'est comme tu ça, tu ça tu que tu ça s'est passé, je suppute, exactement, euh, qu'ils ont dû dire, ah, il est marrant et tout, ça serait cool euh, qu'on qu voit s'il si, si est dans le délire, tu vois. Et donc, on a, on a commencé à parler avec certains membres et tout, qui commençaient à me parler et tout, et c'est comme ça que j'ai rencontré Terra et euh, que j'ai rencontré après les autres. Et, euh, et pourquoi je cite beaucoup Terra, notamment, c'est parce que c'est un des ceux qui m'a le plus miné le pied à l'étrier quand j'ai commencé. Euh, j'ai beaucoup streamé au début avec euh, ma petite communauté, ouais. euh, tu vois. Euh, Tranquille, quand tu disais voilà. plutôt 2-300 viewers. Et, mais mec, non, je te parle de ça euh, bien avant, quand j'ai fait 6 mois à 10 viewers, tu vois. Ouais. Euh, et euh, 20 viewers, c'était déjà voilà, c'était le début, mais ça commençait déjà à prendre pour moi, tu vois. Et... Euh, et c'est Terra qui m'a vachement poussé il m'a raid, on faisait des lives ensemble avec tous les avec tous les gars et tout et, euh... et ça c'est formidable en fait c'est ça ça nous a beaucoup parce aidé. Des énormes. Il, y a, il y a beaucoup d'entraide et, euh... et c'est quelqu'un de très humain parce que tu vois Terra Damien il a rien à gagner à faire ça en fait tu vois, un push il a rien à y gagner et il le fait parce que euh, il m'aime bien tu vois c'est con mais euh, c'est juste de la gentillesse gratuite c'est tellement rare que parfois c'est con mais Il faut le dire tu vois le gars a juste rien à gagner il me qui vient il dit ah putain c'est con tu devrais marcher plus donc euh, je vais te push tu vois ça c'est formidable tu vois ça c'est fou c'est des gars il euh, y en a très peu comme lui tu vois je peux pas t'en citer beaucoup il y a Joël qui est comme ça tu vois Joyka il ouais. y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment là en mode mec putain c'est trop bien ce que tu fais euh, faut qu'il y ait plus de gens qui te voient et ça c'est formidable et euh, du coup bah quel frère ça ça les amis ouais, croyez moi ouais. que dans ce monde il y en a pas beaucoup qui non non faire, il y en a vraiment très peu qui font ça et franchement euh, Terra pour ça euh, c'est incroyable parce que bah, honnêtement j'ai aucun mal à dire que sans lui euh, je serai encore à 20 viewers hein. mmh. tu sais des gens des gens euh, qui, qui sont cool euh, qui stream il y en a plein hein, qui sont à 2 viewers parce qu'eux, ils n'ont pas ce petit coup de pouce parce qu'aujourd'hui Twitch en soi ça suffit plus malheureusement tu vois non. et qu'il faut avoir ce petit truc alors moi j'avais Twitter donc ça aurait pu marcher mais j'aurais mis 10 ans pour arriver au pe petit stade où je suis maintenant sans l'aide de Terra tu vois euh, donc ça ça a beaucoup aidé tu vois et euh, après voilà non euh, je sais que la CCB il y a eu beaucoup d'histoires avant parce qu'il y avait des anciens membres qui faisaient chier et tout je crois qu'il y a eu pas mal de d'histoires et moi je suis pas du tout dans ça ouais. parce que euh, en fait euh, je suis quelqu'un d'assez, peut-être parce que aussi euh, c'est l'âge qui veut ça. Je suis peut-être un vieux con, mais tu sais, euh, je suis très en mode euh, laisser les gens faire ce qu'ils kiffent. J'en ai rien à foutre de ce que les autres font. Si vous aimez, si vous aimez pas, tu vois. Euh, moi, je suis plutôt dans un truc de rassembler euh, les gens, donc euh, je m'en fous. Euh, je sais qu'il y a parfois une mauvaise image, mais la plupart du temps, c'est une image qui est erronée parce que quand tu vois les discussions qu'on a entre nous, mec, ça parle de nos histoires, de, de galères dans la vie, de quand on va. Euh, ouais. Euh, ah putain, les gars dans le métro tout à l'heure, il m'est arrivé ça, machin, et on va rigoler ensemble en vocal, et c'est juste ça, quoi. Les gens s'en font parfois tout un monde, mais c'est juste ça la vérité. Tu vois. Moi, j'aime bien quand des fois, vous, vous prenez vos côtés un peu, bon, j'utilise ce mot, ouais. c'est pas méchant, mais des fois, vos côtés un peu losers, tu vois, tu bah bah des oui, petites bah looses, des, des losers, petites défaites, tu vois, etc. Et, et que vous utilisez euh, un petit un peu de manière humoristique, je trouve que c'est bien. Le, le vrai problème, c'est qu'en fait, je pense, alors après, euh, je, je c'est peut-être de l'analyse de comptoir, c'est que nous, entre nous, on s'entend tous très bien, on est vraiment tous très proches, après, il y a beaucoup de membres hein, dont certains que les gens ne connaissent pas et tout. C'est juste des gars qui sont là parce qu'ils sont grands et tout. Mais globalement, on s'en tous plutôt très bien. Et du coup, en, quand on est en stream ensemble, on n'est pas des, des gars qui font du fit and fun parce que ça colle bien. et ouais. que ça. Si on est vraiment des potes, tu vois, dans la vie de tous les jours. Vous le faites euh, par plaisir. Ouais. Et du coup, quand tu es avec tes vrais potes, ça s'insulte, ça, ça dit des conneries, machin et tout. Parce qu'entre nous, on est vraiment potes. Tu vois ce que je te dire Et parfois, le problème des viewers, c'est qu'ils vont penser qu'eux aussi c'est des potes parce que ils te voient tout le temps et tout Donc et ils, ils vont avoir ce même truc dire ah putain tu sais des fois tu vas voir quelqu'un dans la rue il va dire ah putain tu me fumes toi sale bâtard je suis en mode ouais mec wow, euh, tranquille tu vois euh... et ça c'est un peu le problème Mais c'est Maxime Biadji l'enculé Oh l'enculé tu me fais trop rire toi. ça c'est en soirée surtout tu sais les gars ils sont un peu bu ouais. Oh gros bâtard tu me fais trop rire toi mode, Ouais frère euh, ça va mollo euh, euh, tranquille tu vois mais en plus c'est pas méchant mais tu vois il y a ce côté là où parfois le chat euh, va pas comprendre la distance qu'il y a il y a nous on est entre nous parce qu'on est nos potes mais tu peux ri rigoler avec nous mais il y a une certaine distance à avoir et tout parce que euh, il faut garder quand même euh, un certain truc tu vois quand mmh. je reçois des invités dans je j'ai pas envie de, de les envoyer dans la fosse au lions j'ai envie que ce soit un endroit où les gars ils peuvent venir se sentir euh, tu vois le terme de connard mais une safe place tu vois ouais, où les gens c'est ce euh... convivial euh, j'ai envie de recevoir euh, des meufs j'ai envie de recevoir tout le monde tu vois sans, sans avoir à me dire et mal c'est malheureux mais des fois tu dois dire ah putain tu reçois une fille sur Twitch, ah ben merde, ah putain, est-ce que le chat va, être, va bien se tenir ouais. Et ça c'est une connerie monumentale de, de voir se dire ça déjà, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de me poser ces questions, j'ai envie de recevoir qui j'ai envie, et tout en sachant que mon chat va être, tu vois, nickel. Et donc c'est le travail qu'il faut faire au quotidien Ça malheureusement bah, c'est un travail tu vois, petit à petit Je pense que là c'est le cas C'est bon tu vois Ça va de mieux en mieux, c'est ouais. dans le bon sens Honnêtement, honnêtement j'ai pas envie de te dire que c'est fait ouais. Parce que je peux pas me permettre de dire ça Parce que sur Zen tu sais ça, toujours, ça touche toujours plus de gens Vu que c'est un talk ça ramène plus de gens un peu hors commun. Mmh. Euh, tu vas avoir des gens qui vont se greffer là-dessus et qui vont pas être au courant que c'est pas ok de dire certains trucs et qui vont peut-être se le permettre. Mais c'est des gars qui vont être ban direct, tu vois. En vrai, mon noyau dur, on va dire, qui me suit, euh, il sait très bien comment se comporter. Il y a aucun souci, tu vois. Et là, j'en suis, en vrai, j'en suis plutôt fier parce que euh, c'est assez important, tu vois. Peut-être parce que je suis un vieux con. Je suis un vieux con. Non, ça va. Ok. Franchement t'as une bonne mentale, okay, okay, là ça, ça me... fait un peu une heure déjà qu'on parle, c'est très intéressant ça va, tu, tu me fais du pied depuis tout à l'heure, je le dis au chat, il est en train de me faire du pied, c'est trop bizarre alors, je sais pas pourquoi il fait En fait ça. je fais pas du pied, je bouge beaucoup la jambe parce non, que j'ai commencé, commencé l'émission en ayant envie de pisser Et j'ai décaissé ça, oh, la, tu vas. là je vous cache pas que j'ai astro envie de pisser Ah mec tu vas roter de fou là Mais c'est pas grave, je... alors tu sais quoi, tu ouais. veux m'envoyer une passe démonstrueuse Mec vas-y Tu es fort en impro Ah oh, putain vas-y mec T'as deux minutes donne-moi le chat Donne-moi le <rire> chat Bonjour à tous, alors la liste des mots interdit à ne pas dire sur Twitch, allez je commence <rire> Salut Oh putain yaki. qui Alors attendez je regarde, euh, super con, j'ai vu super con passer, ça va ou quoi Oh non commencez pas les proutes, je vous en supplie, raconte l'anecdote du scooter Non mais les gars l'anecdote du scooter je l'ai trop sorti déjà, je l'ai trop sorti déjà euh, Comment je peux saboter la chaîne Zach Nani, putain attends, je suis sur la chaîne de Zach, je peux rien faire Ah mais il y a que le chat, ah il est malin, je peux rien faire euh, je crois que je vais lancer un raid sur ma chaîne et bonne chance pour lui hein. Allez tous follow ma chaîne là. Je vais lancer un raid ah, Vous êtes nombreux, ça fait plaisir, en fait je dis ça, j'en sais rien Je vois juste le chat, je suis, un, je suis un ouf, je suis en train de mentir Change le titre Non mais je peux pas les gars, J'ai que, le, que le. je peux pas changer le titre J'ai que le J'ai que l'écran là, j'ai que, que le chat là. Putain, fichier. chier Bon j'espère que vous allez bien, j'ai vu des gens qui disaient j'ai quel âge J'ai euh, J'ai 24, j'ai bientôt 25 On est 2K, ok putain, oh, putain. Allez, tous, allez tous sur ma chaîne là. Cassez-vous d'ici Raconte ta rencontre avec Bézig. ah Bézig, pour ceux qui connaissent, c'est le gars avec qui je fais souvent des vidéos et tout, bah, c'est mon meilleur ami dans la vraie vie. Donc c'est assez simple en fait, on s'est rencontré sur un tournage. Non, on s'est rencontré en permis moto. C'est un gars, je ne sais pas si vous voulez qui c'est, on s'est rencontré en permis moto et ce gars, on avait 16 ans, il a pris la 125 au permis. Là, je ne parle pas de quand c'était euh, pendant les, les, les cours. Non, non je te parle du permis, quand il y a le moniteur et tout. Le moniteur part euh, sur la route, donc avec un, un des élèves, pour faire euh, du coup... Euh, bah, euh, le test quoi, pour savoir si tu peux rouler en 125, si t'as le droit. Ce connard, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une des motos qu'il y avait là, et il a fait du hors-piste, vu que c'était un peu en campagne, il est allé droit dans la forêt comme ça, sur les dunes, machin, avant que le moniteur revienne. Et j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bon, lui, euh, faut que ce soit mon meilleur pote. C'est pas possible autrement. Genre, je me suis dit, <rire> quel truc du cul quand même. <rire> il a volé une moto pour partir dans la forêt faire du hors-piste. Et ok, il n'y avait plus le moniteur, mais il y avait tous les élèves. Tu sais, le, le 125, nous on l'a passé à 16 ans parce que c'est l'âge légal où tu peux le passer. Mais il y avait des gars de 45 ans qui passaient leur gros cul parce que le gros cube et le 125, tu le passes en même temps en gros. Euh, et du coup, les gens s'y sont Mais qu'est-ce qu'il veut lui Il est con cool, ce mec ou quoi et ça, c'était fantastique. Ça, c'était fantastique. Il ne se voit pas en live Twitch, évidemment que c'est un. Fou. Mais c'est un malade, Elian. C'est un malade, mais c'était trop cool. Donc, on reçoit Zach dans Maxime <rire> en rouille Y. C'est la nouvelle émission. N'hésitez pas à rejoindre. Euh... <rire> Mec, je voulais changer le titre du live. J'ai le démon, il n'y a que le chat. Les amis, merci beaucoup. Euh, merci Maxime pour m'avoir envoyé une passe D exceptionnelle. Je ne vous Et cache pas que. Les dernières minutes étaient painful une enfin, pas Ah ça mais, mais mon gars, y a pas de souci, y a pas de souci. J'étais pas sûr, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Moi, je voulais qu'on parle d'un petit truc euh, rapido, tu sais, même pas. Mais moi, euh, j'avais vu qu'il y avait des gens qui commençaient à se plaindre, tu vois, genre autour de la caca box, en mode ouais, on se fait vraiment vénère, tu ouais. vois, machin. Et il euh, y en a certains qui le prenaient mal, tu vois, ouais. et du coup, ça faisait pas. Ça, un ça m'a maintenant... fait chier, en vrai. Ouais, c'est un truc que vous, vous avez pris en compte ou? Euh, ouais, en fait, bah, le problème, c'est que souvent, tu vois. Euh... Ça va être l'action isolée de certains et en même temps c'est normal, on a un groupe, donc tout le, monde, tout le monde est ensemble et tout. Et malheureusement, tu vois, euh, c'est que des adultes, tu, peux, tu vois, tu tu peux pas, tu peux pas euh, gérer, chacun fait ce qu'il veut, malheureusement. Je sais que euh, je pense que tu fais référence à Ponce. Ponce avait, euh, on a, sur un live Mario Kart, il avait dit ouais, euh, tu vois, euh, euh, il Marcel depuis longtemps et tout, parce que je crois que ça, ça le vanait sur la van, c'est Xbox et tout. Mmh. Et du coup, on, va, on, on, on le disait, parfois les gens le disaient en live et tout, nous c'était pas méchant, tu vois. Et c'est vrai qu'après, le problème derrière, c'est que quand tu fais ça, les gens pensent que tu es premier degré et toute la commu derrière va... Et ça, ça m'a un peu saoulé. C'est pour ça que moi j'ai voulu vraiment me dire, bon, en fait, euh, l'idée les gars, c'est qu'on voilà, on arrête, euh, genre euh, on vanne les gens qu'on connaît et il faut arrêter de vanner les gens qu'on connaît pas parce que les gens font pas la part des choses... Parce qu'on est premier degré, tu vois, alors que foncièrement, genre, tu rencontres, tu nous rencontres dans la vraie vie, bah, on est des mmh. gars normaux, euh, posés, tu vois, il n'y a aucun souci avec ça, tu vois. Si on prend le, le temps de discuter avec eux, je suis sûr qu'on s'entendrait même très bien, tu vois. Il y, y a même Et, certains euh... trucs où je me dis, tu vois, certains, euh, bon, ils ont fait, tu sais, il y a un petit truc sur lequel on les vannes, tu vois. Ouais. Bon, ça fait son temps, mmh. mais le fait qu'il y a un autre groupe qui continue à perpétuer le ouais, truc dans le temps, ça fait que la raison pour laquelle tu te fais un peu vaner ou laquelle au début ça te dérangeait pas oui. Bah elle se maintient mais euh, mais, fois 1000 mais, mais, mais je comprends, je, je pense qu'en vrai je comprends totalement euh, Ponce pour, pour, euh, pour reprendre cet exemple Bon on parle de Ponce parce que c'est l'exemple Je comprends totalement, le seul truc c'est que quand tu le dis devant plein de gens et tout Et après euh, tu vois il n'y a pas ce, cette contrebalance où euh, je, tu vois les gens, les gens qui étaient incriminés, je sais plus qui c'est qui avait fait chier Ponce en vrai. Je, je, je vais même pas te dire, je veux pas, je pas le but. En donc. vrai, je sais même pas. C'est procès, tu vois. Euh, mais, mais je sais que c'est dommage parce que du coup. Euh euh, ça implique tout le monde et derrière si on avait pris le temps de discuter avec lui tu vois s'il aurait pris le temps de faire ça il aurait compris qu'on était juste à la cool et maintenant tu vois on, on a compris le truc euh, on arrête et tu vois on va les gens qu'on connaît parce que c'est parce que nul tu vois en vrai on, est tous, on fait tous le même métier euh, c'est des gens que bah, soit on connaît pas soit on aime bien enfin franchement ouais, okay. tu vois c'est pas même pas pour le suceur mais moi je déteste personne tu vois Ponce, il, il marche trop bien je, tu vois très content pour lui je veux de voir qu'il y a des gens qui fonctionnent et je m'en fous tu vois c'est trop cool tu vois c'est des gens que moi je kifferais recevoir tu vois genre euh, je parle de lui mais je parle de plein de gens tu vois dans l'émission c'est des trucs que tu pourrais faire tu vois que tu pouvais envisager et c'est con de rester sur des malentendus alors qu'en vrai on s'entendrait sûrement très très bien tous tu vois c'est comme ça To toi qui a commencé à, à beaucoup fonctionner avec euh, Twitter, tout ça et qui est dessus depuis assez longtemps, qui en connaît un petit peu les codes et tout, ouais. tu penses quoi à l'actuel de l'état des réseaux, mais de ce réseau en plus particulier, euh... des délires dessus, des citations, des dramas que ça peut engendrer. Oh, Récemment, merde, on ouais. a vu par exemple, euh, ne serait-ce qu'il y a encore des trucs, The Event, Billy, les assauts, les si, les ça. Mm. Euh, les trucs sont digérés puis recrachés et ouais, on va passer à un autre est truc ça. et tout machin. j'ai pas parlé à la place de Billy, mais je crois que je... lui, ce qu'il disait en gros, c'est que c'était même pas tant Zerator, c'était plus après, une fois que c'est dans l'assaut, que tu sais pas vraiment euh, comment ça se passe, tu vois et les gens ont compris ça de travers, ils ont pensé que c'était un clash envers, euh, envers Adrien, alors qu'en vrai putain, c'est pas, tu vois, ils parlaient pas du tout de Zera, mais forcément les gens aiment trop ça, tu vois les gens aiment trop les, aiment trop les braises, tu vois. Ils aiment trop souffler dessus. Alors qu'en vrai, il n'y a rien, tu vois. Genre, Billy, c'est juste quelqu'un qui est tellement droit dans ses bottes que si c'est pas clean de A à Z, ben, bah, il, il y va pas, tu vois. Alors que là, bah c'est juste pas la faute de, de Zera. J'imagine, tu vois, j'ai pas tous les tenants et les, les aboutissants. Mais c'est que derrière l'assaut, tu sais pas ce qu'il fait avec, pot potentiellement. J'imagine, tu vois. J'imagine que c'est le point de vue de Billy, je veux pas parler pour lui. Et direct, après, c'est monté en épingle et tout. Et ça met, ça met Billy en porte-à-faux. Alors que le gars, il a rien demandé. C'est le gars le plus gentil qui existe, tu vois. Pour, pour, pour euh, tu vois, pour faire chibili avec ça, faut vraiment, faut vraiment rien comprendre, tu vois. Et pour revenir sur l'état Twitter, ouais, c'est assez, assez particulier comme réseau, tu vois. Genre, euh, je sais que moi, en plus, je fais que des vannes vraiment tellement absurdes que vraiment, genre, euh, j'attaque personne. Mais genre, vraiment, quand je te dis que j'attaque personne, c'est même pas euh, rien, quoi. Rien, genre, euh, ah, pas la seule personne sur qui idée, je rigole, ouais. c'est de moi, tu vois, genre, il euh, n'y a, y a rien. Malgré ça, je me prends des, des, mais des, des sauts de merde, des fois, pour rien, gros, des, des, des cités et tout. Ah ouais des fois dans les citations etc genre Et que tu lâches une vanne les, qui... les citations c'est que ça, tu vois. Mais moi je m'en fous. En vrai je m'en fous. Mais je peux comprendre que certains, ils pètent un câble, tu vois. J'ai vu plein de streamers qui disaient moi, Twitter c'est fini, j'y vais plus, tu vois euh, Je sais plus qui disait ça récemment, mais oui. C'est logique en fait au bout d'un moment. Les gens qui n'ont pas envie de se faire chier avec ça, qui n'ont pas besoin de ça, ils vont pas se faire chier, tu vois. Euh... Et du coup moi je suis bien content, euh, Twitter ça a été une très belle plateforme de, lan de lancement, ça l'est toujours, tu vois, c'est mon réseau encore le plus, le plus fort je pense, mais derrière, euh, j'ai pas envie d'être de... un, un tweeteau, je m'en fous, ah, tu bah vois, fait. je tweet une fois par euh, tous les trois jours, tu vois, je m'en fous, euh, maintenant moi ce que je veux développer c'est euh, les vrais trucs, tu vois, c'est Youtube, c'est Twitch, euh, c'est les à côté, c'est peut-être mon, j'en sais rien, tu vois. Les réseaux qui comptent les réseaux qui comptent, Twitter en vrai ça n'importe rien, ça apporte de l'audience et c'est très cool et c'est marrant, moi j'adore, je kiffe trop être sur Twitter. Tu ça vois. peut monter des petites hypes, des trucs Bien comme sûr. ça, mais vrai que ça a ses limites. Mais, mais tu vois, la réalité, le vrai, c'est après c'est Twitch et comment tu arrives à mettre les gens là-bas. Et c'est pour ça que moi je, je serais beaucoup plus fier le jour où, où YouTube ou Twitch est mon réseau principal, tu vois, ouais. et Twitter ça sera secondaire, tu vois. Et pour l'instant c'est pas encore le cas, mais c'est un peu l'objectif, tu vois. Euh, mais je kiffe trop le réseau c'est très marrant t'as quand même beaucoup de trucs marrants mais t'as ce côté là qui est très qui est très chiant euh, où tu peux te retrouver euh, dans des dans, au milieu de trucs euh, c'est relou quoi moi les boucles qui a sur ce réseau et, et moi je trouve le, le plus fascinant à regarder c'est la différence que tu peux avoir euh, sur des opinions mmh. ou sur euh, des interprétations de trucs euh, parce que ce réseau tourne tellement en rond des fois dans ses opinions tu vois avec euh, des suiveurs ou des mecs qui sont con oui, oui, que à des moments je trouve il y a vraiment genre un réel décalage entre la réalité et les gens de Twitter. Tu ouais. vois. Genre en mode, ce qui va être faisable, dit ou pensé là-bas, ce ne sera pas pareil avec oui. en réalité ce que les gens qui s'en battent les couilles des réseaux font. Ouais, c'est un, un réseau vraiment... Mais je trouve vraiment part... qu'il y a un décalage. Bon, en fait, sur Twitter, limite, être encensé, ce n'est pas bon. Parce que moi, pendant un moment, il y avait ce truc de dire « ah euh, oh, le gars, il est marrant et tout. » Il y en a plein qui disaient ça, tu vois. Ça a entraîné un truc. C'est de tous les gens qui, du coup, ne me trouvaient pas marrant, avaient se sentaient obligés de le dire en bah, ils mais sont non, tous sortis du bois en bois et moi je l'ai jamais trouvé drôle nul mais comment tu peux trouver ce gars là drôle mais même des gens connus tu vois Genre euh, je sais plus euh, je crois le gars de Raplume, tu vois je connais pas le gars mmh. Il citait mes tweets avec marqué oh, c'est pas drôle et tout ou je sais plus des emojis en mode gêné et tout Je m'en fous tu vois mais c'est pour te dire qu'en fait du coup ces gens là se sentent obligés de dire Mais non il est pas drôle regardez tu vois en vrai je m'en fous tu vois mais c'est vrai que tu as cette contrepartie là où au limite j'ai presque envie de dire hey, laissez moi tranquille genre euh, juste je, ah, je fais bon mes tweets à la merde bon je fais mes émissions j'essaie de faire des trucs bien et puis de toute façon ça plaira pas à tout le monde et euh, ça plaira jamais à tout le monde et euh, c'est ok tu vois je m'en fous je m'en fous en vrai. comme je te disais ça revient à ce que je disais tout à l'heure j'ai fait ça pendant dix ans avec deux viewers, si j'ai re-deux viewers, bah je m'en fous, c'est pas très grave. La plupart du temps, les gens qui ont suivi un peu ton genre de formation, on en parlait au début de comédiens, théâtre, etc. ont finit des fois sur YouTube à produire des sketchs, des courts-métrages, des choses. Alors tu nous as dit que avec Julien Fou, c'est ça Oui, Julien Josselin. Donc tu me t'as dit que tu avais eu un petit rôle dans un de ces courts-métrages. Est-ce que c'est une voie, toi, que tu as envie d'explorer, du coup, à revenir à Ouais. Peu au fait que tu saches aussi devant une caméra jouer interpréter faire des rôles c'est mon objectif à terme honnêtement euh, moi ce que je kiffe trop c'est euh, un que j'ai jamais fait c'est du doublage et ça, c'est un truc que j'aimerais trop faire. Donc, c'est un des objectifs que j'ai encore parce que je ne l'ai jamais fait. Et après, oui, évidemment, euh, comme, tout, comme tout acteur, euh, j'ai envie d'avoir euh, des Oscars et être à Cannes, tu vois. Euh, tu Bel vois objectif. Euh, mais euh, pour être, pour être sérieux de minutes, oui, euh, j'ai envie d'avoir de, de, des films à défendre, des vrais projets. Euh, j'ai envie d'écrire un peu. Des séries, mais j'ai envie de le faire avec des gens euh, dont j'apprécie le travail. Tu vois, je pense à, à Freddy, je pense à. Je pense à euh, Freddy Gladieux Freddy Gladieux, je pense à euh, Florent Bernard, tu vois, ouais. des, des gens qui. qui, qui Flaubert, qui ont, des, qui ont vraiment des talents, Adrien Méniel. Et j'ai envie de, de bosser avec ces gars-là parce que c'est des gens que j'admire depuis toujours. Et j'ai envie d'écrire avec eux, faire des séries euh, à terme quand je pourrais. Ouais, c'est l'objectif que j'ai. Moi, mon, ma voix royale, je vais te dire la vérité, ouais, c'est euh, je fais une OP par mois qui me rapporte 20 000 balles, <rire> 25 000 balles même. Et hop, après le reste du temps, j'écris, je fais mes petits trucs, ma petite vie, tu vois, et je produis des vrais trucs, tu vois. En vrai, c'est la voie royale. En fait, je suis content qu'on puisse parler de ça parce que je trouve vraiment que dans ce que tu fais, genre, t'es es excellent en émission en plateau. Tu vois, Zen, c'est très bien. Je dis pas qu'en stream, perso, t'es mauvais. Mais c'est pour dire que dans, dans tes qualités, tu fites beaucoup plus dans le fait de ressembler à imaginons ce qu'un Cyprien fait ouais. plutôt qu'un streamer classique qui stream 6 heures par jour en fait. Mais tu sais que moi là, le stream je, je, je te jure que j'aime pas spécialement ça à chaque fois les gens me disent ouais mais tu stream 12 heures par jour oui mais parce qu'en ce moment il y a Minecraft et le matin et cette ambiance que, qui me fait aimer le stream mais moi encore une fois le stream c'est vraiment pas une fin en soi, à chaque fois c'est toujours une plateforme de plus, c'est un médium comme, comme Youtube est un médium, comme Twitch est un médium comme Instagram euh, probablement peut être un médium comme TikTok peut être un médium mais je vois tout ça comme un ensemble euh, dans ce petit monde des créateurs de contenu tu vois ah ouais. ou le terme de connard influenceur euh, mais en vrai c'est mais c'est ce un de terme connard. de connard mais en gros c'est plutôt ça tu vois moi je vois ça comme des, des endroits qui me permettent d'exprimer ce qui me fait kiffer tu vois mais ce qui me fait kiffer sur Twitch ça va plutôt être des talks, les émissions, les concepts ouais. plutôt que stream 12 heures par jour ouais le genre gaming ouais, euh, et pur et, et dur ouais et ça mec je te jure j'ai un respect énorme pour eux genre Kamel c'est un monstre Kamail Gota c'est des monstres les gars, je vous je vous rendais pas compte, je pense des sacrifices qu'il faut pour, pour faire ça, pour continuer à avoir une vie euh, privée et tout, c'est super chaud. Et, euh, et donc ouais, moi pour moi je vois ça comme des médiums et j'essaye d'y de, de faire ce qui me plaît tu vois, mais... Euh mais malheureusement, dans c'est pas le monde des bisounours. Et si tu veux euh, euh, avoir des sous, il faut avoir des, faut attirer les marques. Et pour attirer les marques, il faut, faut de la régularité. Il faut de l'audience. Il faut être euh, cool. Euh, et C'est normal, tu vois. C'est normal. Et il euh, faut être ok avec ça. De toute façon, c'est le, c'est c'est tu vois, tu vois, on peut pas se plaindre de notre métier, je pense, même s'il si, euh, y a des contreparties, en réalité, c'est incroyable ce qu'on fait. Parce qu'il y a plein de streamers, tu vois, ils, di genre, ils disent, ouais, moi, euh, tourner des vidéos, faire des choses, tourner des choses. Ils disent, ouais. pas du tout mon truc, tu vois, alors ouais. qu'à l'inverse, il y a des mecs ouais qui, eux, sont bouillants pour ça. Alors, et ça, bah, ouais, comme tu, toi, vois, tu vois, moi, le seul truc qui m'empêchait avant de continuer YouTube, maintenant, j'ai repris vraiment, il euh, y a une vidéo qui sort bientôt et tout, mais j'ai vraiment repris. Et c'est même limite un de mes objectifs euh, premier euh, sur cette année. Ouais. Ce qui me retenait de le faire, c'est le montage qui me gavait, tu vois. Ah, et maintenant chiant, que je gagne ouais. un peu de sous, bah, ah, voilà, j'ai même plus de ça. Voilà. Quelqu'un fait le montage, moi je m'occupe de faire ma connerie euh, et, et, et c'est parfait. Et on tu bon, vois. Ouais, ouais c'est ça. Et c'est vraiment ça qui me fait kiffer, tu vois. Mais tout ça avec toujours en tête l'idée de pouvoir à terme, je sais pas, faire du doublage, des tournages, euh, tu vois. Euh, parce que ça aussi, c'est un médium supplémentaire que j'ai envie d'explorer, tu vois. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, les amis, euh, vous n'avez pas encore vu le meilleur de Maxime. Je pense que le jour, s'il si réussit, en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite, <rire> à, à balancer peut-être des sketchs, des courts-métrages, des, des ça, je pense que ce sera là où tu seras à ton prime. J'espère, mais en vrai, euh, c'est aussi le problème de zen. Mais euh, tu vois, c'est des vases communicants, c'est-à-dire plus tu passes de temps, plus c'est bien, mais en même temps, il faut trouver l'équilibre. Mais c'est que ça prend beaucoup de temps. Et même quand ça ne ça prend pas de temps concrètement, ça prend du temps de de cerveau, tu oui. vois ce que je veux dire. Parce du que temps de tu... cerveau disponible. Voilà. Euh, du coup, c'est que j'ai moins le temps de, de me poser là-dessus, d'écrire, de machin et tout. Mais à terme, euh, j'ai envie... Euh, tu vois la position de, de Popcorn, tu vois de PA qui est, qui est fantastique, c'est de réussir à du coup maintenant, il est tellement gros, euh, ce qu'il fait c'est trop chambé tu vois, donc euh, ils vont me tuer euh, les aficionados de Zen parce qu'ils pensent qu'on est sérieux dans le clash, alors qu'en fait c'est pour rigoler, à chaque fois il y a les clashs Zen Popcorn. Ouais. Ouais, les gars c'est pour rire hein. je, je suis désolé si vous pensez que c'était vrai, euh, on rigole, hein. Fais attention parce que je suis dans 45 minutes. Hein. Oh putain, oh putain, <rire> moi je kiffe trop, mais je kiffe trop, ouais, sûr, je kiffe trop bien bien PA, sûr. tu vois, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars au top, et, et ce qu'il a réussi à faire c'est qu'il est tellement gros qu'il a vraiment son équipe maintenant qui bosse sur Popcorn. Et et il va vraiment se concentrer sur l'essentiel tu vois et ça lui laisse du temps pour après faire l'échappée le les machins et déjà même ce qu'il fait c'est énorme tu vois mais euh, à terme c'est l'objectif c'est de pouvoir se, euh, se renforcer de plusieurs euh, personnes tu vois de forces humaines pour se humaines, décharger et te, te décharger. sur ce que tu sais faire de mieux et voilà et là j'aurai plus de temps pour, euh, pour Youtube et là j'aurai plus de temps pour écrire et tu vois c'est le but tu, ultime tu vois excellent mais c'est un, un, un luxe excellent, pas simple. excellent non je suis d'accord moi quand je reçois des gens ici euh, c'est un truc que je leur dis très souvent mais pour passer à un autre niveau à un moment il faut s'entourer il faut ouais. savoir un petit peu lâcher du lest alors il y en a qui lâchent jamais du lest par exemple quand j'ai eu JDG ici euh, que il disait qu'il faisait toujours lui-même ses montages euh, tu vois des trucs bon, ouais, après ils sont ouais. doux, mais genre que même s'il avait une équipe euh, ils étaient toujours encore très ouais. production maison et c'est et possible en réalité c'est possible mais il faut, faut le vouloir aussi mais je pense que s'entourer être avec des gens et tout ça pour à, à un moment te concentrer sur ce que tu fais de mieux. Je trouve que pour beaucoup, c'est le moment où tu vas commencer à passer un autre. Ah oui, c'est ça. Mais tu vois, sur Wankil, jusqu'à jusqu récemment, Terra, c'est il, il encore les montages, tu vois. C'est que, tr que très récemment, finalement, qu'il a pris des monteurs. Et ah, c'est très bon, les montages de Wankil. Ouais, parce que euh, c'est dur aussi de déléguer, tu vois, parce que le montage, tu peux lui faire dire ce que tu veux et c'est dur de déléguer. Mais moi, je me suis direct affranchi de ça. Je me suis dit, je suis trop flemmard pour, euh, pour, pour me faire ça en plus, tu vois. Je peux pas. Total. Donc, euh, forcément, ouais. Forcément. Et au final, maintenant qu'on a dit un petit peu tout ça, euh, qu'on a parlé un petit peu de tes projets, ouais. que maintenant que tu commences à avoir, euh, bon, on l'a vu, pas mal d'heures de stream ce mois-ci, euh, un public de plus en plus réceptif, une émission, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un petit peu pour l'avenir euh, J'aimerais bien à terme euh, que Zen, ce, ça marche, parce que... Ça bon, marche déjà Oui, ça marche, ça marche. Attention, je ne suis pas en train de faire le miskin. Mais euh, je pense que ça peut être mieux encore. Euh, honnêtement, je ça va être très prétentieux ce que je vais dire, mais je pense qu'honnêtement, euh, l'émission, on met tellement de trucs dedans qu'il y a forcément des gens qui passent à côté qui pourraient kiffer, tu ouais. vois. Euh, genre... Euh... Euh, c'est une émission parce que moi je suis encore petit qui est un peu confidentielle même si on fait entre, tu vois des fois on fait 5000, 6000, 7000 ça reste confidentiel, c'est pas une émission qui fait 34 tu vois, pour autant elle gagnerait à être connue je pense pour euh, certains qui aiment ça pourra pas plaire à tout le monde mais c'est un peu aussi l'objectif même si, euh, même si euh, je pense pas que ça va durer 1000 ans comme on, comme on disait, euh, ce serait de faire euh, une grosse euh, émission euh, en public Bien sûr. ça c'est un de mes objectifs à terme tu vois, euh, la dernière de la, de la saison tu vois à celle à l'autre avoir un petit peu de gens ce, ce serait la faire dans une belle salle et, euh, et kiffer et après moi de mon côté ouais YouTube YouTube j'aimerais bien développer avoir un le petit peu... le petit trophée tu vois euh, et, euh, et, euh, et continuer à me développer là dessus et après, euh, après dans le cinéma ça c'est dans longtemps mais j'aimerais en tout cas. J'espère qu'on pourra ressortir un petit peu cet extrait dans quelques années, quand une partie, et je te le souhaite, de ces objectifs auront été atteints. J'espère. Merci à toi d'être venu, Maxime. Bah, merci Aller à toi d d de m'avoir invité. Ça, ça a fait, fait cool. super plaisir. Je pense que ça t'a fait plaisir de pouvoir un peu t'exprimer de manière un peu plus sérieuse, différente. Je ne l'ai jamais fait. En fait, je l'ai fait une fois dans, avec Jean Massier, tu sais, dans Backseat, mais très rapidement. En vrai, c'est un exercice compliqué. Je n'étais pas stressé, mais tu sais... Euh, Vu que je suis tout le temps dans la vanne et dans le second degré, euh, c'est aussi important, je pense, euh, de parfois, tu vois, avoir ce, cette opportunité-là. Donc c'est cool. En vrai, c'était cool. Très cool. Eh bien écoutez, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude. Vous avez les commentaires YouTube, etc. Je, permets, je me permets de vous rappeler cette calendrier. Le petit, les petites semaines qui arrivent. La semaine prochaine, je serai avec Glutonie dans deux semaines avec PFUT pour un épisode que vous m'avez réclamé et surréclamé le 14 juin avec Cyprien. Et je vous réserve les deux dates avec des belles surprises. J'attends de... 2 trois confirmations mais on est bon en Libre c'est terminé pour cette semaine c'était le 31ème épisode de cette saison j'espère que vous avez kiffé et on vous dit à la prochaine les amis bisous bisous tout le monde ciao ciao